Salut les seigneurs de guerre, c'est Tourop et aujourd'hui pour ce rapport de bataille je vais jouer le codex Tyrannide et le supplément de codex Léviathan. Dans ma liste vous retrouverez un seul et unique bataillon Léviathan avec 3 QG, on commence par un Neurotrope. Euh, le Neurotrope qui va avoir le nouveau trait de seigneur de guerre du supplément, à savoir euh, une, euh, une aptitude sur, euh, à jeter sur une unité à 9 pouces euh, une full reroll des touches. En plus de ça, il aura une relique qui va lui permettre euh, eh bien, de connaître un sort supplémentaire et de pouvoir faire une action plus un pouvoir psy. Donc une action psy plus un pouvoir psy. Et euh, il connaîtra la déferlante, donc le fait de pouvoir advance euh, et charge, ou euh, advance et tirer sans malus avec les armes d'assaut, ou bouger et tirer sans malus avec les armes lourdes. En plus de ça, il connaîtra l'horreur, qui me permettra de mettre moins 1 à la touche sur une unité. On aura ensuite un prince tyrannide ailé euh, avec euh, sa grosse griffe qui lui permettra de mettre des taquets euh, qui font du 3 damage flat. Il aura aussi un dévoreur, je lui ai mis euh, le sac à toxines et euh, la glande d'adrénaline pour booster son mouvement et sa charge. Euh, il aura la relique, la barbe de résonance qui va permettre de, pour lui de connaître un sort supplémentaire et de, euh, de jeter un sort supplémentaire, pardon, et de le caster les sorts à plus un, ce qui va lui, lui, va lui permettre potentiellement, il, va, il aura le smite. Le, le hurlement psychique ainsi que la catalyse donc il pourra euh, bah, jeter ses jeter trois sorts par phase et euh, tout ça euh, avec un plus un. et c'est pas déconnant euh, ensuite on aura intervigon euh, de mémoire euh, ancien joueur tyrannite j'ai jamais joué intervigon c'est la première fois que je le joue euh, pour les nouveaux équipements qui vont pouvoir euh, lui être mis sur ce supplément léviathan à savoir euh, une relique qui va lui donner un moins 1 à la blesse sur une figurine à un enduit 8. C'est hyper, hyper efficace puisque ça veut dire que toutes les armes qui ont Force 7 et moins le blesseront que sur du 6. Les armes à force 8 le blesseront que sur du 5. Et les armes à plus de force 8 le blesseront que sur du 4. Donc, euh, c'est vraiment très très fort sur une figurine comme celle-ci. En plus de ça, je lui ai payé euh, l'adaptation physiologique qui lui donne une 5 plus invulnérable. Et je lui ai payé le nouveau lien synaptique. À sa phase de commandement, il pourra choisir une unité et lui offrir une reroll des 1 et des 2 à la blesse. Voilà pour mes 3 QG. Et en plus de ça, il connaît euh, la déferlante. Euh, pour mes troupes, il y en a pas mal. Vous avez un pack de 30 Gaunt avec 15 Dévoreurs, un pack de 25 Gaunt avec 10 Dévoreurs. Je mixe Dévoreurs et Flèche-Boreurs tout simplement parce que le terviron, le Tervigon, peut faire revenir des figurines dans les dans ses unités de Gaunt, mais il ne peut faire revenir que des figurines avec des Flèches Donc c'est pour ça que ces PV Tambons sont là pour revivre euh, le cas échéant. Euh, on aura ensuite euh, deux packs de Tyranny de Warrior qui ont chacun l'adaptation enfin l'adaptation synaptique, qui va leur permettre de euh, donner un plus un à la touche à une unité. Donc ça c'est très efficace et il y en a deux. Euh, voilà. Sinon euh, en dehors de ça c'est des packs de Tyranny de Warrior qui sont complètement à poil. Et enfin, on va retrouver euh, 3 Reaper Swarm et un pack de 20 Gen Stealer. Euh, les Gen Stealer, c'est n'est pas le, la flotte ruche la plus adaptée pour eux, mais euh, j'avais envie de les jouer. À la base, la liste était plus conçue pour sortir 90 Gaunt. Malheureusement, je n'ai pas les figurines, donc il y a euh, 40 Gaunt initialement qui sont remplacés par euh, bah, 20 Stealer. Euh, ensuite, on va retrouver des choix d'élite. On va retrouver un Lictor basique pour faire un peu de scoring. Euh, on va retrouver aussi euh, deux packs de 6 Hive Guard, euh, là pour, euh, pour faire de la létalité brute. Excellente unité que sont les Hive Guard. On va retrouver aussi un pack de Venom Trop, donc 3 Venom Trop pour offrir la bulle de moins 1 à la touche. Et on aura fait le tour euh, de cette armée. Et je vous propose de découvrir immédiatement euh, l'armée Tau de notre invité du jour, Horus. Salut les seigneurs de guerre, moi c'est Horus. Alors, euh, je viens avec métaux et euh, l'éveil psychique du bien suprême. 7. Donc, en 7, j'ai pris un 7 custom déjà. Donc, euh, alors j'ai plus les noms exacts, mais euh, ogive dureté, quelque chose comme ça. Donc, ça m'en fait tous mes missiles sont améliorés de PA-1. Ensuite, euh, mes, mon, deuxième, euh, mon deuxième choix, c'est euh, les canons à impulsion, PA amélioré de moins 1 également. Voilà, donc euh, ça va bien pénétrer. Euh, en choix de QG, donc j'ai un, un commandeur. Colstar avec euh, un cadre Fireblade, donc mon commandeur Colstar est mon seigneur de guerre et je l'ai équipé de la précision du chasseur, donc ça veut dire qu'il peut sprinter et tirer avec ses armes d'assaut sans malus Voilà. Ensuite en troupe, donc j'ai 30 croûtes à poil, ensuite euh, j'ai 3 fois 5 guerriers de feu, pareil euh, sans rien en plus. Ensuite en choix d'élite, donc là j'en ai pas mal, donc j'ai déjà euh, mes crisis, donc une espèce de petite phare-bombe euh, entièrement équipée de euh, canon à impulsion, donc euh, c'est 12 tirs par tête que du canon à impulsion et une, euh, un blindage iridium, donc euh, une crisis qui aura une, un blindage à 2+, voilà. Ensuite euh, une ghost kill, donc une ghost kill avec, euh, avec le, le fuseur et euh, les deux fuseurs sur les épaules, donc euh, pour ouvrir, un bel ouvre-boîte. Avec ceci euh, des stels, donc j'ai deux x 3 stels, donc pareil, euh, tout nu avec les canons à impulsion. Voilà. Euh, j'ai pris une riptide, parce que voilà, forcément, un taux prend une riptide. Voilà, avec le canon à ion. Euh, et euh, deux drones, euh, drones lance-missiles. J'ai pris euh, un volant, euh, c'est rare les volants en taux, mais j'ai pris un volant, j'ai pris un avion. Voilà, donc un Sunshark Bomber, j'espère qu'il va faire son, son job. Ok, donc mon choix, mon choix de soutien, donc j'ai pris trois broadside. Donc euh, les broadside avec euh, les SMS sur les épaules et euh, le, les canons-rails. Canon-rail rail qui est un canon euh, prototype. Donc canon-rail magma, donc force 9, PA-4 et euh, des 6 dommages. De façon que je peux faire 3 au minimum. Voilà, avec euh, des drones cibleurs. J'ai aussi pris, ben, j'ai presque oublié, des cibleurs aussi. voilà, J'ai pris 10 cibleurs euh, à poil juste pour, euh, pour me ramener du ciblage. Bien les amis, on se retrouve autour de la table de jeu, on va vous présenter euh, nos secondaires et ensuite nos déploiements. Côté tyrannide, trois secondaires évidemment puisqu'on joue au format 2000 points. Euh, le premier sera euh, le rituel psychique qui va consister à amener euh, un seeker à 6 pouces du centre et euh, casser des, des actions psy. Euh, si j'arrive à le faire trois fois, je mettrai 12 points. Euh, ensuite, j'ai pris euh, l'objectif du euh, scénario qui est vraiment pas mal, qui consiste à faire une action sur un objectif et à la phase de commandement prochaine, on met autant de points qu'on contrôle d'objectif. Donc ça rentre assez bien en corrélation avec le contrôle des primaires. Et enfin, euh, j'ai pris euh, combatté euh, jusqu'au dernier euh, qui sera ma mes deux escouades euh, de F Guard ainsi que mon prince ailé. Euh, voilà, chaque euh, unité qui survit me rapportera 5 points. Côté tôt. Côté tôt, alors j'ai pris les cartes de table, aussi l'objectif de mission comme toi. Ouais, ouais je suis pas... <rire> et, euh, et du coup, j'ai pris alors, j'ai plus le nom exact. Euh, C'est des kills, euh, comment ça s'appelle C'est jusqu'au dernier, jusqu dernier euh, voilà. ou tuer les tous, peu importe. En ouais, gros, voilà. il faut tuer des unités. Pas de la... prisonniers, je crois. Pas de prisonniers. Pas de prisonniers, prisonnier, Voilà, prisonnier, exactement. Ça. Et du coup, voilà. Donc, je dois euh, tuer du point de vie, et à la fin, on fera le compte, et ça me fera des points de victoire euh, jusqu'à ouais. 15 maximales. Maximale. Ouais. ouais, voilà, jusqu'à voilà. 15. On ah, hein, t'accorde, jusqu'à hein, 15. En, en, en placard, jusqu voilà. 15. <rire> euh, donc, en gros, cet objectif là, euh, pour chaque PV enlevé sur une figurine qui n'est pas monstre, Véhicule ou personnage, euh, Horus met un point. Et à la fin de la partie, on additionne tous ces points, on le divise par 10. Donc en gros, ça veut dire qu'à partir du moment où il tue 10 PV, par exemple, de Gaunt, il met un point. Euh, donc ça veut dire que ma liste aussi fournit euh, de la ressource pour générer le secondaire. J'ai à peu près 140 PV d'infanterie euh, sur la table, plus les éventuels rip -up. Donc effectivement, plus il a de figurines, plus il engrange des points. C'est pas déconnant. On passe de suite à la présentation des déploiements. Avant de vous présenter le déploiement, on va faire un point sur le fonctionnement au niveau des règles des décors. Donc vous avez euh, les décors qui sont dans nos zones ici, les grosses barricades qui seront jouées comme des occultants. Euh, vous avez les, euh, les maisonnettes qui sont ici, celles du centre et ici qui seront jouées comme des occultants vous avez deux forêts et ensuite vous avez quatre blocs donc celui-ci celui-ci euh, celui-ci et celui-ci qui pour le coup seront joués comme des conteneurs tels quels donc voilà pour euh, le voilà pour euh, la table de jeu et on passe au déploiement au niveau du déploiement, donc euh, vous l'aurez compris, on maximise euh, l'utilisation de ce décor-là pour les deux packs de Hive Guard. On a le Neurotrop qui est ici sur l'objectif. On va avoir le Tervigon qui est euh, dans l'aura évidemment des, euh, des, euh, des Venom Venomtrope. Et qui est aussi dans l'aura des deux packs de Gaunt. Euh, voilà, j'ai fait en sorte que toute l'armée, hein, soit maximum de l'armée, soit dans l'aura des Venom Trop. Donc on verra après selon les mouvements et selon les pertes au T1. Euh, ensuite, on retrouve le pack de Steeler qui est ici. Prêt à bondir sur ce flanc, accompagné évidemment des 5 Tyrannid de warriors qui euh, vont pouvoir aussi donner euh, les plus un hit sur les Hiveguards ou d'autres unités d'ailleurs. Le prince ailé qui est replié euh, pour l'instant en arrière, qui aura une mission, c'est éventuellement de se charger, euh, d'aller claquer l'avion corps à corps parce que cet avion là va lui permettre de mettre pas mal de points de carte de table. Et, euh, et voilà, on a fait le tour, vous voyez, euh, c'est paqué, mais c'est prêt à bondir. On a un Lictor et trois Reaper Swarm qui sont en frappe en profondeur. Euh, je vous propose qu'on passe à la présentation du déploiement tôt. Donc alors mon petit déploiement tôt, donc les croûtes prêts à se projeter. Donc euh, je pense que ça va un peu fighter un peu plus loin avec les, les Tyrannides, les, les, les gênes sealers. Hein. Mon avion qui, je vais essayer de, au début déjà un peu le planquer. Là, normalement, je ne suis pas porté euh, d'avegarde théoriquement. Là j'ai un petit pack de troupes qui va surtout me servir de se poser sur l'objectif et rester ici. Mes cibleurs qui vont monter et essayer de mettre du ciblage au, au plus le plus possible de ce qu'ils voient. Ensuite donc là j'ai ma force de frappe qui reste en arrière euh, ensemble et un peu cachée pour l'instant. Voilà donc euh, pour l'instant j'ai pas encore euh, de ligne de vue ou quoi que ce soit on verra plus tard. La Ghost Kill euh, que j'aurais bien voulu mettre de l'autre côté, mais je suis obligé de la mettre là parce que euh, sinon, si j'ai pas le T1, euh, elle, fait, bah, elle, fait pas, elle fait pas le T1. Et Destes là, prêt à bondir sur l'objectif et, euh, et à se mater tout ce qui va arriver. Et voilà, donc en frappe aux profondeur. Donc j'ai euh, grou grou un groupe de Crisis avec euh, mon commandeur Callstar, voilà, prêt à faire une petite farbombe. On va passer au premier jet de dés pour savoir qui chope l'initiative. Côté Tyrannide, j'ai le dé blanc. Euh, côté Tho, il a le dé, dé noir. noir. C'est parti pour le G. Je fais un joli 3. Et, et c'est ta... un joli 5. L'initiative est donc au Tho. C'est parti. Euh, avant d'attaquer mon premier tour, je vais faire un mouvement d'avant-garde avec mes croûtes de 7 pouces. Et après on passe à ma phase de co. Donc voilà, mouvement d'avant-garde fait. Donc phase de commandement pour mon premier tour bon pas grand chose je gagne euh, un pc donc je passe à 12 bon. ok alors 20 de phases de mouvement donc euh, mes croûtes se sont bien projetées sur la table donc j'ai pris euh, les deux objectifs là je me suis mis dans la forêt là pour avoir mon petit euh, pour le malus de moins -1 à la touche là j'ai déplacé un peu tout euh, tous mes tirs pour avoir une, un petit angle de vue sur ce que je peux voir là bas histoire d'essayer de d'épurer au plus vite avant que avant que ça m'arrive dessus j'ai monté mes cibleurs ici pour pouvoir cibler mon cadre Fireblade euh, fait, a fait une action, donc euh, l'action de la mission. Ensuite, euh, la Ghost Kill, je l'ai pour l'instant laissé ici en retrait parce qu'avec ses fuseurs, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à ouvrir. Et là, j'ai projeté un petit peu mes stealth pour pouvoir essayer d'épurer un petit peu les gones qui sont en face. Voilà, donc on va attaquer euh, la, la phase de tir. Alors avant, es, tu as oublié de faire, donc tu avais un avion sur la table qui n'y est plus. L'avion a survolé le pack de Steeler et donc tu vas pouvoir envoyer des bombes. Oui, c'est ça. Donc euh, l'avion, euh, en gros, il est sorti de table et en, en sortant de table, il va utiliser son aptitude de bombe. Euh, il va jeter un dé par figurine sur un maximum de 10. Donc là, c'est une unité de 20, donc il va pouvoir jeter 10 dés. Et euh, pour chaque figurine, il va jeter un dé. Et si c'est une unité infanterie, il aura plus 1. Donc il passe de 5 plus à 4 plus pour faire des mortal wounds. C'est parti pour les premiers dégâts de la partie. C'est parti, 10 dés sur du 4 plus, c'est de la mortale. Et bah écoute j'en vois 5, ce qui est tout Et à fait ben, stat. C'est pas mal. Et euh, je suis quand même euh, une léviateinte, donc euh, sur du 6 ⁇ j'ignore la blessure. Euh, j'en fais 2, euh, donc je prends 3 blessures mortelles. Euh, ça c'est bien un 6. Oui, c'est un 6. Donc je prends 3 blessures mortelles sur... Euh, donc ça me tue 3 euh, styles Début de phase de tir, donc euh, je vais commencer euh, par tirer avec les croûtes sur euh, les 3 gones qui voient, parce qu'après ils verront plus rien. Et ensuite euh, dépendra des jets. On, euh, là je pense qu'ici là je vais essayer de pouvoir euh, taper les guerriers avec euh, les grosses armes. Les SMS, je vais essayer de voir comme je n'ai pas besoin de ligne de vue. Normalement je suis à portée des gaunt là-bas pour pouvoir un petit peu épurer. Voilà. Euh, les les stealth il faut que je tire sur les gaunt avant d'utiliser mes SMS parce que sinon je risque de plus être, plus être à portée comme j'ai que 18 pouces de portée. Je suis un peu court là-dessus. Et après normalement euh, bon bah toujours de pas oublier les ciblages, bien sûr avant de commencer. Alors euh, les quatre drones là, c'est des drones euh, cibleurs donc je vais les utiliser. Donc euh, c'est 5 plus euh, sachant que j'ai le moins 1 pour toucher euh, sur du 6 sur du 6 sur les Gaunt pour mettre des petits marqueurs donc okay. euh, on espère un petit 6. Et non, voilà, tant on commence par les croûtes, on commence par les tirs. tirs, ça part dans les Il faut savoir que mes Gaunt sont dans l'aura de mes Venom trop donc tu auras moins 1 pour les toucher, tu as une capacité de tir de j'ai une capacité de tir de 4+. Donc il passe à 5, donc ça fait 10 tirs qui vont toucher euh, sur du 5. On se retrouve après les tirs. Les croûtes ont tiré et enlèvent 2 gaunts dans cette unité-ci. On passe à la suite. La Deuxième escouade de croûte va faire la même chose et va envoyer ses tirs dans l'escouade de gaunts. Et je repère 3 gaunts dans cette unité. La deuxième et dernière escouade de croûte, même sentence, toujours dans les gaunts. Et je repère encore 3 gaunts dans cette unité. J'en aurais en tout T pour tout. Pour l'instant, euh, perdu 8. Les ici n'étant à portée de rien, il ne peut pas bénéficier de leur bonus. Les guerriers derrière ne sont pas à portée. On va donc commencer, euh, comme il l'avait dit tout à l'heure, pour éviter de se limiter en termes de portée de ligne de vue, par nos amis les Steels. C'est ça. On a envie de voir les, les voir tirer ces petits gars. Ils ont chacun ouais. une arme qui fait 4 tirs. Ça, force 5, paire moins 1. C'est ça, et euh, je vais euh, utiliser euh, un point de commandement pour lancer euh, un ciblage gratuit. Ouais, sur le pack de, de Gauntas. Sur le pack de, de Gauntas. Ok, tu es à 12, tu passes à 11 PC. Et le premier, le premier ciblage te permet de le, le premier ciblage me permet de relancer les 1. Ça c'est cool, ok. Euh, tu vas donc avoir euh, 24 tirs. Voilà, avec 4+, relance des 1. Donc euh, c'est quand même 2 unités de 3, il faut le préciser. Donc il va faire tirer les 3 qui sont le plus éloignés. On va voir selon les dégâts qu'ils font, savoir si l'autre unité est à portée. Donc ça nous fait 12 tirs. C'est parti. Ça parti. touche sur du 5 ⁇ puisque je suis dans l'aura de mon Vénum 3. Et tu as la reroll des as grâce à ton marqueur. C'est parti. Sur les 12 tirs. 2-1 à relancer. Et donc... Euh, Là, ça nous fait 4 touches. 4 touches. Ils vont blesser sur du 3. C'est presque et un. Ça pool. fait 3 blessés. PA-1, j'ai une save à 6. J'ai donc pas de sauvegarde. Par contre, j'ai mes Phenopane à 6. Eh ben, j'en passe 2. J'ai donc qu'un seul mort. Tu vas donc dans la foulée pouvoir faire tirer la deuxième unité, puisqu'elle est à portée. C'est ça. Deuxième unité de Steals. Même sentence. Sur du 5, reroll des as. Heureusement qu'il y a plein d'as. Ouais. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est propre. Et euh, sur du 3, encore une fois, force 5, PA-1. J'aurais... Ça, ça c'est moins beau. Ça c'est moins beau. J'ai pas de sauvegarde, mais par contre j'ai deux Finopena 6. Et eh ben tu sais... Ça que... bon. J'ai perdu deux Gaunts avec 24 tirs de, de Sils, c'est pas dégueulasse. Donc alors je vais tirer avec euh, mes Battle suite Donc euh, les ils vont tirer avec euh, les deux canons sur les guerriers ici. Yes. Ils arrivent à les voir. Et euh, le dernier, ben bah, ne peut pas. Et par contre les missiles, les SMS vont partir sans ligne de vue dans les Gaunts là-bas. Ok, Ils ont une CT de 4. Ils ont une CT de 4. Et tout ce qui cible leur colle à moins 1 à la touche. Donc, tu vas me toucher sur du 5. Sur du 5. Sans rôle d'aucune sorte. On commence par faire tirer les pruneaux dans les guerriers. Alors, j'ai quand même la, la, la reroll pour euh, Oui, du, ouais, excuse-moi, t'as la reroll ouais, du, du ciblage là-dessus, ouais. Voilà. On commence par tirer dans les guerriers. On commence par tirer par les guerriers. Donc, euh, jour de 2, j'en ai 2, donc 4D. Alors, 5+. Plus. C'est un 6. C'est un 6. Il y en a une qui passe. Une qui passe. Force 9 Force sur 9. du 4 sur du 2. Ah ça c'est vraiment pas de chance. <rire> c'est la base. Ok. Tu veux la reroll, tu veux tuer un guerrier, tu veux pas tuer le guerrier Ouais, allez, je, la, je, je prends un PC pour la reroll, parce ouais. que là, euh, normalement je le sors. Et ben, ouais, ça, oh pas possible. As reroll, as, as, as, bienvenue as, dans la famille Eh ben oui <rire> Ok, et bah après tu vas pouvoir envoyer les nacelles de missiles. Combien de tirs de missiles Les nacelles de missiles, alors il euh, y a deux nacelles, c'est 4 tirs par nacelle, donc ça fait 8 tirs par tête. Ça fait 24. Ça fait 24. Ok, c'est parti. Allez, le saut de D, 24 tirs, 5 euh, rigoles, As. Voilà, il y a plein d'As. C'est propre. Donc les 5, 6, hop. Je fais le compte à la fin. Ouais. Et le, ça c'est un 6. C'est un 6 aussi Ouais. Donc j'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui ouais c'est c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Force l 5. Bah, sur de l'an du 3, c'est sur du 3 ⁇ Et là t'as de la PA-1 grâce à ton trait, euh, ton ah, trait de... de seigneurie. Euh, j'ai donc pas de sauvegarde, mais par contre j'ai un Finnopin à 6 puisque je suis un Legatan. J'en save 2 et je perds donc 6, 7 Gaunt dans l'unité qui n'en avait perdu que 2, le pack de 30. Donc alors la Riptide, la rip -tide. Donc les SMS vont partir dans les Gaunt et le canon à ion va partir. Attends, excuse-moi. Ah. Vas-y et le canon à ion. Et le canon à ion va partir dans les guerriers ici. Ok, c'est parti. C'est parti. Première phase de Riptide. La euh, Riptide, le canon est surchargé grâce euh, à son. Tu de rip -tide. Rip -tide. Voilà. <rire> J'aime bien le rappeler parce que c'est sympa parce que sans ça, euh, elle serait pas là. Voilà. Donc euh, ça part dans les guerriers, guerriers. ça c'est de la force. Ça, c'est alors c'est déjà une CT euh, de 4. Et donc, il passe à 5, du coup, c'est un full échec. Voilà. Voilà, on est voilà. sur un haut. Mais, mais pour, mais, pour ah... l'honneur, on va quand même rappeler ses stats, les stats de l'arme qui sont force. Force est... 9 PA-3 et 3 dommages flats. Ok, bah, elle, elle pourra revenir autour d'eux pour essayer de faire un truc un peu plus stylé. Euh, voilà. Et par contre, tu avais aussi les SMS dans euh, les petits Gontas. Qui sont euh, juste like. là. Donc, j'avais donc j'ai 8 tirs de SMS. Sur du 5 et des toujours avec ton, ton petit marqueur. Il m'embête le moins 1, là. Ouais, ouais, ouais, je sais bien. Ils, ils sont là pour ça, hein. des As. C'est propre. C'est pas mal. Ouais. Force 5. Bah, toujours pareil, hein, Toujours sur du, pareil. Sur du 3. J'ai pas de sauvegarde, puisque t'as payé à moins 1 grâce à ton 7 euh, custom. J'ai, par contre, mes Finopane à 6. Et j'en perds 2 de plus dans cette unité. Et je vais enlever euh, ce petit gars. Et ce petit gars... Vous avez bien compris, hein, ils sont tous collés les uns aux autres, pour la cohésion d'unité, euh, Fort pratique, cette histoire. Voilà, alors ils ont l'air de rien là, les deux petits drones, mais c'est des drones, shield drones lance-missiles de la Rectide. Et euh, en fait, bah, comme son nom l'indique, il y a des missiles. Et donc euh, c'est asso force 2 Force-7, PA-2, enfin moins 1, moins 2 grâce à mon, à, à, 7. à mon 7, et D3. Le problème, c'est que je suis pas à portée des guerriers, donc euh, je vais devoir tirer dans les, les, les Gaunts. Gaunt. Qui vont te passer ta CT de 5 à 6, grâce toujours au Venom-Trop. Euh, je te laisse procéder à tes, à tes D3. Ça va être dur. Ah non, c'est ASO2 et ah c'est D3 en dégât. Ah, c'est D3 damage, pardon. Ok. Sur du 6? Eh ben, non. Voilà. Ah, C'est vraiment dommage. La Mercedes. <rire> <rire> ok. Ok, euh, on a fait le tour de ta phase de tir, je pense. On a fait le tour de ma phase de tir. Euh... Alors, euh... si je te fais le compte, globalement, tu as enlevé euh, 8 gaunt dans cette unité-là. Évidemment, j'ai enlevé euh, les figurines qui euh, ont les flèches Bowers. Tu as enlevé 11 gaunt dans cette unité-là. Évidemment, j'ai enlevé les figurines qui ont les flèches Et, euh, tu as enlevé 3 stealers dans cette unité-là avec le bombardement de ton châssis. Alors, du coup, j'ai gagné 2 euh, points grâce à mes trois quarts de table. J'ai enlevé 22 PV pour euh, Ne Faites Pas de Prisonnier. Ce qui te fait deux points. Ce qui me fait deux points. Et pour l'instant, j'attends euh, pour la mission car euh, l'action est faite et on va attendre le tour prochain. Yes. Ce qui fait que tu mets 4 points sur ce premier tour et tu vas pouvoir me laisser la main pour mon tour 1. Premier tour, côté tyrannide. Alors maintenant, en tyrannide, on joue à la phase de commandement, ça fait plaisir. Donc déjà, la phase de commandement, je gagne 1 point de com. J'étais à 7, je passe à 8. Et on va avoir pas mal d'habilités euh, à mettre en œuvre. Alors, on va avoir euh, différents types d'habilités. Déjà, la première, ça va être le neurotrope, qui est mon seigneur de guerre, qui va mettre la full reroll des touches sur ce pack-là. Euh, ensuite, on va avoir les guerriers, euh, les, les tyrannies de warriors qui vont offrir un plus un à la touche sur le prince et les... On va avoir le pack de guerrier qui est juste là, qui va offrir un plus 1 à la touche sur le pack, l'autre pack de, de Hive Guard qui n'est pas, euh, pas en full reroll. Et ensuite, on va avoir le gros Tyrannofex qui va passer la reroll des 1 et des 2 à la blesse sur ce pack de Hive Guard. J'ai généré euh, mes trois auras synaptiques plus l'aura de mon trait de seigneur de guerre. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Allez, c'est parti, je vous commente ma phase de mouvement. Alors, globalement, euh, je ne me suis pas trop exposé, puisque j'attends l'arrivée de, de sa crisis bombe, qui va saturer comme un sourd. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que ce pack-là de 30 est quand même assez embêtant pour lui. Euh, je vais donc le conserver euh, dans cette configuration-là, pour qu'il soit dans l'aura du Tervigon, dans l'aura des Venom Trop, dans l'aura de Synapse, et surtout que, s'il veut venir les chercher avec ses crédits, il va devoir s'exposer, venir proche, et surtout rentrer dans l'aura de mes hiveguards. Donc c'est vraiment ça pour l'instant. Tant que les crises sont pas tombées, je vais pas trop sortir mes unités de l'aura du hiveguard. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai pas pris le quart de table. Parce que je savais que le quart de table allait m'obliger à m'étendre et à lui donner, euh, et à lui donner des unités trop facilement. Euh, les hiveguards n'ont pas bougé, le prince a légèrement bougé, le trigon, le tervigon a légèrement bougé, euh, ici, eux sont remontés pour se cacher, les, euh, les stealers, on fait une belle advance de 5 et euh, déjà j'ai je récupère cet objectif puisque j'ai mis deux figurines sur l'objectif et lui n'en a qu'une et après euh, on envisagera la charge le cas échéant les gaunt pareil sont venus j'ai pas réussi j'ai fait l'advance à 5 et c'était pas suffisant pour avoir l'objectif euh, donc il va bien falloir que je sorte ce pack de euh, vilain euh, vilain croûte euh, et voilà globalement on a fait le tour j'ai pas non plus masse de sorts à jeter parce que bah j'ai pas euh, je suis pas très très exposé je vais prendre le gros fion et jeter la déferlante sur eux, puisque eux ont advance et j'aimerais bien charger les croûtes au cas où. Donc je vais passer la déferlante avec le gros fion. Ça passe à 6, donc c'est bon. Il n'y a pas de dispel côté taux. Et enfin, je n'ai pas préciser d'ailleurs, mais lui fait évidemment l'action de scénario, donc n'aura pas de phase de psy. Euh, et enfin, euh, le prince va jeter euh, la catalyse sur le pack de 30 gaunt pour passer le pain à 5. Eh ben ça passe aussi. Donc, euh, mes deux sorts sont passés. J'ai pas d'autres sorts à passer, ni Smite, ni Psychic Scream. J'ai personne dans l'aura de l'horreur. Je vais donc pouvoir commencer euh, mes tirs. Euh, globalement, il va y avoir euh, des tirs anecdotiques de Gaunt, euh, de Devo Gaunt, notamment là-dedans, bien que ça ne change pas la face du monde. Euh, par contre, il va y avoir les évidemment les deux packs de Hive Guard qui vont se salver comme des sourds. J'ai fait, euh, j'avais 5 tirs de Fleshbower plus 10 tirs de dévoreur donc ça fait 30 plus euh, les 5, ça fait 35. J'ai le moins 1 pour toucher, du coup je touche sur du 5 plus. J'ai réussi à passer 11 blesses quand même. Euh, il a le couvert de la forêt évidemment, donc il passe, ça, ça il va 5 à, de, 6, de 6 à 5. Ça fait 11 sauvegardes sur les petits croutos. Et ben ça en fait survivre 2, il n'y en a plus qu'un en vie. Aïe, aïe, aïe eh hey, les dévoreurs, les dévogont, euh, bon les, les croûtes sont quand même une cible aisée pour eux aussi. Il faut, on, on va pas se mentir. Euh, je vais garder ce mec là, survivant, qui va me permettre euh, d'aller chercher la charge avec les gaunt, euh, si elle passe toutefois. Donc du coup, je vais prendre mon premier pack de Hive, celui qui a une euh, passé le euh, passé le euh, le plus un à la touche donc il va toucher sur du de plus et qui va balancer ses 12 tirs dans cette unité là. Euh, je vais donc faire 12 gros pruneaux qui vont toucher sur du 2+, il y a les deux As réglementaires, C'est stats ça me va, moi quand c'est stats ça me va, vous savez les amis, et euh, et qui vont blesser sur du euh, 2+, encore une fois, et c'est encore stats, euh, j'ai donc euh, bah, 3 fails sur 12 tirs, ça fait donc 9 qui passent, euh, j'ai à moins 2, j'ignore les couverts, en gros ça fait 9 morts dans cette unité là, donc il reste plus qu'un mec ici. Je vais activer maintenant l'unité qui est en full reroll et elle va envoyer ses pruneaux dans les squads de 3 styles qui est devant, puisque c'est la seule qui a porté. Euh, ils me mettent moins 1 tout hit, donc je vais toucher à 4, euh, mais j'ai la full relance. Donc c'est parti, on est sur du euh, 12 tirs 4 plus full relance. Ça c'est relançable. Ça aussi et ça aussi. Pour l'instant on est stats. Moi j'aime quand c'est stats. Je me répète, je sais. Là, c'est un peu moins stat, mais c'est en ma faveur, donc ça me va très bien. Euh, et euh, du coup, ça fait 10 touches et je vais te blesser sur du 2+. Euh, reroll grâce à notre ami euh, le Tervigon qui a filé son, son aura. Le trigon le, tervigo, euh, le Tervigon, oui, excusez-moi. Donc, je vais pouvoir relancer les As, ça, ça fait plaisir. Oh Double As, reroll double As. Alors là, on est pas mal. Euh, J'ai de la pa moins 2 et, euh, et c'est du D3 flat. Donc, euh, tu vas pouvoir avoir ta sauvegarde à 5. Euh, puisque tu as une save à 3. Allez, c'est parti. Eh ben, Et bien, c'est un très beau, beau jet. Il euh, y en a 4 qui passent seulement. Euh, c'est 2 PV, c'est ça euh, Oui, c'est ça, 2 PV. Donc le premier, 1 mort, 2 morts, 3 morts. C'est bon. Ils ne sont que 3. Ah, ils ne sont que 3. Donc, <rire> voilà, c'est ça, ils sont morts. Et hop, 3 morts. Ok, mission complete, je vais donc utiliser deux PC, je suis à 8, je passe à 6 et je vais renvoyer une salve de tir et cette fois-ci je vais s'ilver cette escouade de croûte que euh, je veux voir euh, disparaître. Euh, c'est parti, donc là je vais les toucher sur du 3 full reroll, puisque là j'ai pas de malus à la touche, euh, le jet n'est pas beau, donc la full reroll elle stabilise bien et euh, voilà, là c'est la reroll des 3, Ben c'est pas... Incroyable, incroyable. Et maintenant, je vais le blesser sur du 2 reroll. Et là, c'est du mort. Euh, j'ai donc une, deux et trois as. Allez, on va stabiliser ça avec nos petits reroll. Merci, bonsoir. Ah! Euh, ça nous fait 9 euh, morts. Il en reste encore une fois plus qu'un dans euh, la troisième unité de 10. J'ai donc fini ma phase de tir. J'ai enlevé 9 euh, croûtes ici, 9 croûtes ici, 9 croûtes ici. Je vous assure que j'ai pas fait exprès. Euh, c'est euh, complètement dépendre de ma volonté et j'ai enlevé aussi là-bas euh, trois stils, donc c'est pas mal. Euh, là, je vais euh, charger là-dedans, il est dans la forêt, il va donc me mettre moins 2. Euh, c'est une charge à 5 qui va passer à 7. Euh, cette charge, elle est importante, euh, c'est parti, charge à 7. Oh. C'est une charge à 12, je m'envole euh, comme un petit thermagone, je vais les bouger juste après. Ici, on a une charge à 11 euh, sur lui, est-ce que je vais faire un double 6 deux fois pas du tout, et je vais pas m'embêter à reroll à claquer du point de com pour ça. Euh, donc j'ai mes gones qui vont arriver à la charge. Là je suis arrivé, globalement ce que je vais faire, euh, je vais filouter. Ce euh, c'est pas grave si survie, si on ne survit pas, ça a, ça a un peu d'incidence, j'ai l'objectif. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mis qu'une figurine au contact de lui. Euh, les deux autres, je les ai mis à, à plus d'un pouce. Euh, c'est un peu chichiteux parce qu'il y a le décor qui est en rocher, mais c'est ça l'idée en fait. Et tout simplement, euh, je vais taper. Donc, je vais l'activer, je vais taper, je vais le toucher, voilà, je ne le touche pas, euh, donc voilà, c'est réglé. Et après, je vais piline et je vais le graber. Euh, l'idée, c'est qu'il aura un test de morale. S'il fait un 1, il survit. Dans quel cas, je suis grabé sur lui et s'il veut désengager, ça va lui coûter du point de com. Donc, c'est juste histoire de lui faire claquer du point de com pour qu'il en ait le moins possible. Euh, voilà, il pourra taper évidemment en retour, mais vous avez bien compris la manœuvre. Euh, voilà, du coup, je suis grabé après avoir raté mon attaque. En revanche, euh, le crew t'a tué un Gaunt en retour. Et euh, voilà, important aussi de rester euh, dans l'aura de synapse de ces, euh, des tyrannies de Warriors. Et, euh, et on est bien, on est sur l'objectif, on est à cheval sur la forêt. Donc euh, voilà, on va de suite passer à la phase de morale. Ben bah, vas-y, je t'invite à prendre un dé, euh, un dé Horus, savoir... Euh, et, alors, lui, tu, tu, fais, tu fais son test du coup Ouais, bah oui, je fais son Allez, test. Allez, est-ce que tu vas nous faire un petit tas eh ben, non, il est donc mort au moral. On a lui, pareil. Est-ce que tu ah fais son oui. petit as? Oui, ah. il est sauvé. Et on a lui, le dernier. Est-ce que tu nous fais un petit as? Après. Ah, non, il est mort au moral aussi. Oui. Fin de premier tour pour les tyrannides. Euh, bah, globalement, ce que j'ai fait a fonctionné. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris de risque. La partie dure cinq tours, ça tire fort en face. Dès que je rentre un petit peu dans sa zone de de, euh, de méchanceté avec ses cibleurs, etc., ça me met en difficulté. Donc là, euh, déjà, je lui ai soustrait deux objectifs. C'était important, il mettra que cinq points de primaire et il mettra que deux points sur son secondaire de scénario. Euh, moi, de mon côté, j'ai fait euh, j'ai fait le, le secondaire de scénario aussi. J'ai fait mon action, donc je le marquerai au prochain tour. Mais Wild ouais, n'ont pas bougé, je les ai pas exposés. Et enfin, euh, pour l'instant, pas d'action psychique, ça viendra un petit peu plus tard dans la partie. Euh, on a fait le tour, je mets donc euh, pour l'instant rien en termes de, de points de victoire. Euh, et euh, je vous propose qu'on passe au tour 2 de notre ami le joueur Tho. Donc alors, phase de com, Donc euh, je vais récupérer un petit PC. Et euh, donc euh, pour les objectifs, euh, en primaire, je marque 5 points. Et en secondaire, avec euh, la mission, je gagne deux points parce que je contrôle deux objectifs. Et on va passer à la phase de mouvement. Alors, euh, ma, ma phase de mouvement, j'ai rapproché ma Ghost Kill euh, sur l'objectif. Le, le but c'est de bah, tenir l'objectif vu que je vois que pour l'instant j'ai un peu de place pour pouvoir m'y mettre. Les Stealth sont revenus un petit peu en arrière euh, pour se protéger parce qu'ils ont perdu trois copains. Là, j'ai sprinté pour avancer avec mes guerriers de feu un petit peu pour euh, bah, pour pouvoir les, les faire venir parce qu'ils sont vraiment trop loin et ils risquent de ne de, de, de pas jouer sinon les pauvres. Là, je me suis mis euh, en ligne de vue directe vers... Euh, alors, je sais plus le nom. Le Tervigon Tervigon, voilà. En ligne, en ligne directe du Tervigon. Le Tervifion, je... même. Non, voilà, parlé. le Tervifion. J'espère qu'on fera quelque chose parce qu'avec les malus, tout ça, pas c'est pas dit. L'avion est arrivé là, voilà. Donc, euh, sur mon bord de table, euh, prêt à se mater. La, la, la riptide, euh, je l'ai bien décalé pour aussi me donner des, des lignes de vue et pouvoir euh, un petit peu asmater euh, tout, tout ce que je peux voir là-bas, les guerriers, euh, tout ça. Le petit croûte, très important. On ne le voit pas, euh, attention, on ne le voit pas, mais il y a un petit croûte là, posé sur le point. Il va le, faire toute la différence. Le mec est serein. Le mec ne se sent pas agressé. Et il se dit, c'est bon, mes, mes copains vont les tuer ceux-là, je peux m'y poser. quoi. C'est ça. Bah, il, a, il a confiance en la puissance de Tirto. Et les crises ne sont pas arrivées. Et les crises ne sont pas arrivées. J'ai pas, veni... pas fait venir les crises ni mon commandeur parce que pour l'instant euh, j'ai le contrôle et j'ai pas trop envie de les offrir à notre ami Tourop. Très ah bien, c'est moi du coup. Ah <rire> c'est moi l'ami Tourop. <rire> et euh, ben bah, écoute, on passe à ta phase de psy. Allez, grosse blagouze. Yeah <rire> Attention, euh... je vais lancer des dés. <rire> Allez, euh, du coup on passe à ta phase de tir. Bah, on peut y aller dans la foulée. De hein, toute façon, hein, c'est parti. Ah bah oui, hein, la vraie phase. C'est parti, phase de tir. Qu'est-ce qui se passe Alors. Celui-là est en portée de vue des guerriers, là, ouais. j'ai la portée, donc je vais, il, va tirer, il y en a un qui va tirer sur les guerriers et les trois autres vont tirer sur les genets ici. C'est parti là. Ouh, c'est beau ça C'est quand même du 5+, plus. Ouais. pas l'oublier. Voilà, donc du coup, un ciblage sur les guerriers, ouais. deux, deux ouais. sur les les, les oh, okay. donc, je rappelle, donc, le premier ciblage, c'est toujours la relance des 1, donc ça, ça, durant toute ma phase. Ouais. Et le deuxième fil ciblage, c'est pour mes, mes missiles Seeker, donc c'est l'équivalent des missiles tracker pour les, impéri les impériaux. Et en fait, euh, normalement je peux que les lancer sur des 6 sauf si j'ai deux ciblages, du coup je lance à la CT du lanceur. Ok. Voilà. Ici, on a, euh, ces cibleur ou guerrier ça Ça c'est, tous les noirs c'est des cibleurs là-haut. Ok, donc les cibleurs ici, donc on rappelle ici, euh, le décor là est un occultant, donc eux n'auront pas de ligne de vue, par contre il y a quatre qui ont des lignes de vue, qui vont cibler le pack de gomme qui est là. Allez, Allez c'est parti. Tu as moins un à la touche puisque tu tires à travers la forêt. Donc, donc ça qui sera passe. une, c'est suffisant. C'est le petit Free rolls qui suffit, c'est voilà. fort bien. Alors du coup je crame un PC pour mettre un ciblage aérien sur le Tervigon. Ouais. Et je vais cramer encore, euh, alors il faudra que je regarde, c'est un ou deux PC, je sais plus. Je vais, je vais vérifier pour lancer un D3 de ciblage en plus. Ok. Voilà, donc le D3, et ben, ça fera 3. Donc, donc il, il a quatre marqueurs sur quatre marqueurs. Ça fait deux PC de claquer, du coup on se rappelle que sur des 6 tu les récupères, on les a fait hors champ tout à l'heure, tu ne les as pas récupérés. Ouais, j'avais un peu oublié. Et, et donc là tu en as, euh, ça ne marche pas, et le deuxième, ça, ça ne, ne marche, marche pas. pas. Donc là tu as claqué deux PC, tu étais à 12 et tu passes à 10. C'est ça. Ok, ça marche. J'ai encore de la marge. C'est parti, la salve commence, la gosse kill qui est ici va tirer sur les tyrannides qui sont là. On rappelle qu'il a la reroll des as à la touche grâce à son marqueur. Il n'a pas de malus de la forêt puisqu'il a trois pouces de la forêt. Euh, C'est parti. C'est parti, d 3 de fusion U. Donc on continue, donc allez force 8 Faut que tu touches déjà non Ah oui pardon, oh là là. Donc euh, Bah du coup je ne touche pas, c'était 4 plus. Ok, le euh... roll des as mais t'as fait un 3. <rire> et oui, donc là j'ai rien là, okay. c'est encore un craquage. Donc euh, je vais pas cramer de PC, et on va passer ensuite... Euh... C'est fuseur non Il a pas 10 000 fuseurs ce gars là Ah il a 10 000 fuseurs mais le problème c'est qu'il portait 18 les autres fuseurs. Ok, t'avais que ce tir là qui était à porter. Ouais, il y avait que celui-là à 24. Ok, euh, bah du coup, merci Lagoski d'être venu, ça nous a merci. fait plaisir, on passe à la suite. Ici, ça va activer euh, les broadside qui vont envoyer les gros tirs de canon rail dans le tervifion. Euh, je rappelle que j'ai une 5 plus à vue et un moins 1 à la blesse. Il a une force 9 puisqu'il a l'adaptation euh, spéciale de son psychique awakening. Euh, donc, il me blessera que euh, sur du 4 plus avec, euh, avec euh, ça. Voilà pour ça. Euh, et ensuite, après, il envoie euh, les missiles dans le pack de Steeler. On va déjà filmer les euh, gros pruneaux de canon rail. Donc, c'est lourd de 2, c'est en fait 6, c'est ça c'est ça. Tu touches sur du. Je touche sur du 4 plus. Et euh... je suis dans l'aura de mes Venom donc, 3, donc 1. ça passe à 5. Ça 5. J'ai la, rel... la relance ouais, des As. Ouais, j'ai des Et bah c'est pas trop mal déjà. C'est pas mal du tout. C'est très et bien. C'est très bien du tout. Ça fait ça. <rire> euh, allez, là ça blesse à 4 et t'as pas de relance. Et bah c'est très très ah, bien. C'est très très propre. Et... Joli G. Et moi j'ai mon invu à 5 de gros fion. Yes J'ai un beau jeu moi aussi. Euh, et si je dis pas de bêtises, tu fais D6 oui. avec un minimum de 3 damage. C'est ça. Et alors, il faut que je regarde parce que j'avais fait un 6 à la blesse. Et il faut que je regarde. Normalement, je crois qu'il y a une mortelle qui part avec. C'est correct. Il avait fait un 6 à la blesse, donc je prends une mortelle plus le D6. Vas-y, on te laisse faire ton D6 Allez. avec un minimum de 3. Et ben et ça, ben, fait, ça, ça 4. fait 4 plus une euh, de, la, de la mortelle. J'ai donc 5 fill no à faire sur le gros, puisque je suis allé dire, attends, no pain à 6, monsieur J'en réussi euh, réussis aucun, je perds donc 5 PV sur mon Tervigon. Ensuite il y a les 24 SMS qui partent dans les Steelers, on va laisser euh, Horus faire sa salle de tir, on se retrouve une fois que j'aurai passé mes invus à 5. Et j'en perds 3 euh, sur ce pack et je les enlève. Donc la, repti la Reptide avec le canon à yon va tirer sur les guerriers à l'autre bout et les SMS qui partiront dans les Steelers. Ok, on envoie la salve, on se retrouve juste après. J'ai deux morts supplémentaires dans mon pack de Steelers et il y a deux mecs qui ont sauté avec euh, les tirs de canon rail. Euh, voilà, la Riptide a shooté. Alors, je vais activer l'avion. Donc l'avion, il a un ciblage. Donc le ciblage va partir dans le Tervigon. Voilà, pour essayer d'avoir le cinquième ciblage qui me permettrait d'avoir une, une CT améliorée de 1. Ouais. Qui pourrait bien m'aider. Donc je vais lui aussi lui envoyer les missiles Seeker. Euh, on les voit pas, je, il ouais, ouais, y a pas de mais y a deux missiles Seeker, ouais. qui partent aussi dans les terres vigons. Ouais. Les canons en dessous des drones partent dans les guerriers, ainsi que le missile, les missiles à l'arrière, la nacelle de missiles. Donc voilà, ça va déboîter. C'est parti, on veut voir déjà le cible. Est-ce que tu passes ton ciblage? Voilà, sachant que t'as moins un hit sur lui. Mais j'ai la relance des 1 Et as la relance des 1, effectivement. Donc 4 plus moins 1, ça c'est du 5 plus, Et Et ouais, pas, ça passe, donc il passe à ah, cinq ciblages. 5 gros marqueurs. Tu vas donc avoir le plus un en CT. Vas-y, on voilà. fait les deux gros pruneaux. Et allez, on fait les deux gros pruneaux. Donc, sachant que tu touches normalement à... Alors, normalement, le missile. Donc, il... tu dois toucher à 4 c'est ça? Voilà. En fait, normalement, le missile, il est censé partir à 6, Mais comme j'ai, euh, le, le deuxième ciblage me permet de tirer à la CT. Oui. c'était de 4+, plus. Yes. Et le cinquième ciblage m'améliore ma CT. Mais tu la réduis de un. Et ouais. voilà. Donc, ça s'annule. Mais je peux quand même relancer les 1. Ouais, toujours. Ah bah fort trop facile ce ouais, jeu Ouais c'est trop facile Alors, hein. ce qui va être moins rigolo c'est que c'est de la force 8 Voilà Et donc sauf que j'ai de l'an du 8 et je te mets moins un à la blesse donc tu vas me blesser sur du 5 monsieur Et là c'est moins drôle Et là j'ai pas de relance Et là t'as plus de relance Ah Il y en a y en Une y en a vu à 5 pour mon gros Non elle passe pas, ça fait okay. combien de damage C'est un des 6 Ah Ça, ça pique 3 et je suis Léviathan, j'ai donc 3 Phinopain à 6 je prends 2 pv supplémentaires, j'avais perdu 5 pv, j'en ai perdu 7 voilà donc je, je me répète un peu mais voilà les, les canons à ion, je les ai surchargés et ils partent dans les guerriers vas-y du coup c'est chaque canon, donc j'en ai 4, c'est chacun des 3 tirs c'est propre c'est propre, là il faut faire les comptes ça fait 6 et 2, 8 et 1 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc 9 tirs qui partent, donc déjà la CT, CT4+, relance des 1 oui, puisque tu as ton petit marqueur, et je prendrai une mortelle, parce 8, que j'ai surchargé, surcharger. voilà, donc hop, hop, et force, et donc j'ai une force 8, donc sur du 2, sur du 2, le petit 1, on l'enlève, yes, PA, PA, euh, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est moins 2, donc j'aurai une save à 6, si tu as de la PA moins 2, moins 1, moins 1. donc j'ai de la save à 5, ok, c'est propre, et c'est damage, damage, euh, Flat 2. Donc j'ai 2 Pain à 6 et donc je perds 2 PV sur un autre Tyranny de warrior et La nacelle de missile qui part aussi, c'est parti. Donc 2D, donc je fais ma petite CT. Ok, il n'y en a okay, qu'une qui, qu qui passe. Force 7. En du 4 sur du, ça passe. PA-2 Pa moins PA comme c'est un missile. Je rate, damage. Damage, D3. Euh, bah vas-y, fais ton damage parce que j'ai mes Pain A6. Et ben il ben deux, deux. Allez, Il me faut 2-6 pour le sauver. Non. Et donc, mon petit gars qui avait perdu 2 PV, va mourir. Il est mort On arrive donc à la phase de tir. J'ai eu des pertes dans mes stealers. Euh, tu pas tiré sur les Gaunt. Euh, tu m'as enlevé trois guerriers ici. Tu m'as enlevé 7 PV sur le Terbigon. Euh, globalement, bah, eux sont dans l'aura de Synapse des Tyrannies de Warriors. Ils seront donc sans peur eux euh, c'est pareil son synapse je suis donc relativement serein là dessus on arrive à la fin de ton tour pas de charge côté euh... non toujours pas côté les taux du... ne toujours... chargent pas même Ils le croûte sont... tout seul il est fou mais il ne chargera pas c'est pas censé pour faire ça du coup on passe à la débr au débrief de ton tour 2 voilà donc fin de mon tour donc euh, on va parler scoring donc euh, j'ai les cartes de euh, quatre cartes. Euh, trois cartes euh, de table, carte table, table il fait deux points qui fait deux points où là je m'embrouille me, et donc euh, j'ai aussi mis 14 PV, donc je suis à 37 PV, PV euh, supprimés euh, pour, mon, pour mon objectif secondaire, fait de pas faire de prisonniers. Vous faites pas de prisonniers, ouais, ouais, tuer des gens quoi. Voilà, c'est ça. Et, euh, et, et puis après, voilà... Bah, le... ouais, tu l'as toujours fait... fait euh, donc ça, ça sera ta prochaine phase de commandement. Voilà. J'espère ouais. récupérer euh, quelques points en plus. On passe au tour de The Tyrone Début tour 2, côté tyrannide, j'étais à 6 points de com, je passe à 7, je garde précieusement mes points de commandement pour l'arrivée de la crisis. Euh, Que vous dire, j'ai trois objectifs, je marque donc 10 points de primaire et je marque donc 3 points sur le secondaire de scénario, c'est pas mal du tout et on va se rapprocher de l'armée pour commencer à lancer les nouvelles aptitudes du supplément Léviathan. Alors là, c'est simple, on va buffer euh, les Hives comme, comme, un, comme un gros sourd. Donc, euh, ce pack de Tyrannid Warrior va passer un plus un hit ici. Ce pack de tyranny de Warriors va passer un plus un hit ici. Notre ami qui est ici va passer une full reroll des touches ici. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai euh, dans chaque unité, j'ai les trois premiers rangs qui sont apportés de notre ami, hop, un petit focus de, voilà, de notre ami la Riptide. Et j'ai les trois seconds rangs qui sont apportés euh, de euh, notre ami la euh, Ghost Kill. donc je vais buffer les deux packs pour avoir, euh, je vais split, hein, il y aura donc 6 euh, tirs et 6 tirs, et donc comme c'est deux unités différentes. Euh, voilà pour ça, et ensuite euh, j'ai pas d'autres aptitudes à générer, je vous propose qu'on se retrouve après mes mouvements. Fin de la phase de mouvement côté tyrannide, je vais donc vous commenter tout ça. Euh, bah, en termes de, de game plan, euh, l'idée c'est pour l'instant de, de rester un petit peu dans sa zone de confort. Euh, pas trop euh, s'exposer jusqu'à l'arrivée encore une fois des crises qui seront obligés d'arriver au prochain tour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Globalement, euh, les Gaunts sont sortis de la forêt, on fait une Advance. Euh, il faudra que je fasse donc une Déferlante pour réussir à faire ce que je veux, mais j'ai bien l'intention de la réussir. Les Reaper Swarm sont arrivés ici, se sont posés sur l'objectif. Les euh, Steelers n'ont pas agressé contre toute attente, mais se sont bien recroquevillés derrière leur conteneur et ont fait courir un petit cordon pour capter l'aura du moins 1 à la touche qui sera aussi capté par le pack de saint gardes et qui est venu se positionner là et qui protège euh, son héros de guerre. Euh, J'ai fait arriver mon Lictor ici, euh, qui après être arrivé fait l'action euh, de l'objectif, euh, de l'objectif, euh, le secondaire de scénario. Et ensuite, bah, je suis resté en retrait, j'ai reculé un peu le Tervigon qui n'a pas pour l'instant d'utilité à s'avancer. Le Prince est toujours pas sorti, il attend, il attend son heure. Euh, et les gones se sont un petit peu recroquevillés aussi ici. Euh, on va laisser pour l'instant cette zone là. Euh, donc la même manœuvre qu'au tour précédent. C'est l'idée, c'est que si les crises arrivent, euh, elles prennent la foudre des hiveguards et qu'ils ne puissent pas s'en passer. Donc, euh, donc voilà pour ça. Euh, L'idée, tout simplement, comme je vous l'ai dit, ça va être de faire tirer du Hive euh, du Hive dans la Riptide et du Hive dans la Ghost Kill, tuer ces deux unités et après, on tentera la charge avec les Gaunt si ma phase de Psy est bien menée. Phase de Psy ici, du coup, on a euh, notre ami qui est là, qui va jeter la déferlante sur les Gaunt, c'est parti. Ça passe à 10, il n'y a pas de dispel, donc le déferlant passe. Ensuite, il a l'horreur euh, qui va jeter sur la ghost kill. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes, ça, c'est un cassé. Euh, l'horreur passe sur du sur du 5 ou du 6, j'ai un doute, je vais vérifier. Euh, je sais plus, il me semble que c'est sur du 6, bon, on, verra, on verra, je vérifierai après. Et, euh, et ensuite, on a notre ami qui a la catalyse et qui va jeter la catalyse sur les Steelers qui sont là euh, pour avoir un Philopane à 5, oui, ça passe et euh, après pas besoin de psychic scream, enfin j'ai pas de portée pour le psychic scream, j'ai pas de portée pour le smite, le gros yomph du tervigon euh, qui a euh, la déferlante qui est déjà passée là-bas euh, grâce au Neurotrop. Donc j'ai fini ma phase de psy le, le le sort le plus important était bien évidemment la déferlante. J'ai immédiatement passé à ma phase de tir. Je vais commencer dans un premier temps à faire tirer mon pack de gone qui est sous déferlante et il va mettre tous ses tirs dans les broadside histoire d'enlever un ou deux PV, ça va être anecdotique. Je vais pas utiliser le stratagème, j'ai éventuellement le stratagème pour faire de la mortale, pour faire ce genre de choses, mais je ne bon, vais pas l'utiliser, je garde mes PC. Euh, je vais envoyer une petite saturation de tir, si j'enlève un PV, je serai content. Euh, on se retrouve une fois que j'ai fait les GD parce que ça va être un peu long et chiant. Et j'ai enlevé en tout et pour tout un PV sur euh, les broadside. voilà, je suis content. Je passe à la suite. Ok donc je vais activer mon premier pack ici qui est en CT2, euh, full reroll des touches. Elle va envoyer trois tirs dans la euh, Riptide et trois tirs dans la euh, Ghost Kyle. Euh, voilà pour ça. Et après l'autre pack fera la même. Donc là c'est parti. Je vais je vais. Euh, je vais lancer mes dés. Les noirs, alors 12 tirs. Les noirs sont dans la Riptide. Les blancs sont dans la Ghost Kill. Les blancs ont moins 1 à la touche. Donc euh, je serai sur du 3 sur les Blancs et sur du 2 sur les Noirs. Les 3 sur les Blancs et les 2 sur les Noirs. Les Noirs passent complètement. Les Blancs, j'ai 2 fails mais je suis en full reroll. Hop Et euh, donc, c'est force 8. Les deux ont en du 7 ou 6, peu importe. En tout cas, je te blesse sur du 3+. Hop Alors, on a ici 5 sauvegardes sur la Riptide et on en a 3 sur la Ghost Kill. Ok, on commence par les sauvegardes euh, de la Ghost Kill avec l'invue à 4, c'est parti, il y a 3 saves qui passent. Et ben bah, c'est tout réussi. C'est un gavage. Ok, et ensuite on a euh, la Riptide. Alors, Riptide, j'ai une 2+, c'est à une paire. Bon... Moins 2. Moins donc c'est sur du 4. Il y en a 3 qui passent, tu prends donc 3 des 3 dans la Riptide. Ça fait, euh, ça fait 6. Ça, ça fait, fait six. ça fait 6 PV dans la Riptide et rien dans la Ghost Kill. Et je continue. Je fais la deuxième séquence avec l'autre unité. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais utiliser mon stratagème pour que les 6 à la touche explosent. Donc, les noirs sur la Riptide, les blancs sur la Ghost Kill, euh, les blancs donc en 3+, et les noirs en 2+. C'est parti. Là, j'ai pas de reroll, je fais 4 as. C'est, euh, bien malheureux. Par contre, j'ai de la chance, c'est que je fais des 6. Alors les 6 c'est sur la Ghost Kill pour le coup, donc la Ghost Kill elle va prendre euh, quatre touches supplémentaires et euh, et euh, donc ça c'est les touches qui passent sur la, la Ghost Kill et ça c'est ça passe sur la Riptide, donc la Riptide sur du 3+, plus reroll des 1 et des 2, donc ça ça passe et là c'est sur la Ghost Kill, la Ghost Kill elle va prendre une salve, je pense qu'elle va s'en rappeler, euh, c'est sur du 3, reroll du 1 et du 2, ici, hop et on est bon, ça nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 8 sauvegardes sur la Ghost Kill et 3 sur la Riptide. La Riptide, c'est parti, toujours celui du 4, il en prend une, donc ça fait 1 des 3, ça fait 2 PV sur la Riptide, et ça c'est sur la Ghost Kill, encore à 4+. Oh, c'est beau. C'est très très beau, il n'y en a que 2 qui passent, ça fait donc 2 des 3 dans la Ghost Kill, et bien bah, ça fait 6, je prends. Donc là, j'ai renlevé euh, 2 PV là. Donc elle a perdu au total 8 et lui en a perdu 6. Et je vais immédiatement utiliser 2 points de com et refaire encore une salve. Donc j'utilise 2 PC, euh, j'étais à 7 points de com, je passe à 5. Ok, euh, ça ne passe pas. Tu as donc encore 4 sauvegardes sur la riptide et une sur la ghost kill. C'est parti pour la ghost kill. Ok, il prend... Son D3. Ouais, vas-y. Je vais peut-être ouais, peut prendre claquer un PC. Vas-y. Allez, et ça claque son PC. PC. Oui, c'est sauvé. Et là celle-ci, c'est sur la, la Riptide. Toujours à 4. Oh la et... pression de ce dé Non, t'as très très bien sauvegardé. Il lui reste combien de PV à la, à la Riptide il en, reste, il en reste 6. Ok, c'est parti pour les deux D3. Bah écoute, j'en fais, je fais 2 deux, deux PV, de toute façon ça ça ne changera rien, si ce n'est qu'elle serait sera éventuellement en profil dégressif. Euh, non, je vais pas utiliser de relance là-dessus pour l'instant. Donc euh, donc j'enlève deux PV là-dessus et rien de plus là, tu as très très très très bien sauvegardé à la 4+. Fin de phase de tir, bon bah je voulais enlever la Riptide et la Ghost Kill, j'avais mis les ressources pour, mais malheureusement, Horus euh, a beaucoup trop bien sauvegardé pour que je perfore le blindage de ses Battle Suit, euh, c'est pas grave. Euh, je vais immédiatement passer à ma phase de charge et je vais donc envoyer la gauntas manianas. Donc, les gauntes vont charger, ils vont déclencher la charge sur cette unité-là. Il me faut une belle charge. Euh, ça sette... Euh... Je vais la relancer pour avoir un plus beau jet. Ouais, neuf, je prends, c'est mieux. Je vais donc euh, charger les drones. Évidemment, ça va enquiller l'Overwatch des Broadside. Euh, c'est parti pour l'Overwatch et après, j'impacte. J'ai perdu quatre figurines sur l'Overwatch il faudra évidemment noter dans le décompte de dans le décompte. OK, donc là j'ai fini mon mouvement de charge. Ce que j'ai fait c'est que je suis venu à moins d'un pouce de des drones. Euh, sans évidemment les contacter et je suis venu me rapprocher aussi de la broadside. Euh, je rappelle que je garde ma cohésion d'unité puisque à chaque fois dans les coins j'ai des blocs de figurines qui sont en cohésion en, en, avec au minimum deux figurines ce qui fait que mon mouvement est légitime. et là ce que je vais faire c'est que sur mon mouvement de piline, je vais venir contacter les broadside et je vais venir contacter euh, la, la, la la riptide. Ok, je suis donc arrivé, j'ai contacté avec cette figurine le pack de broadside, j'ai contacté avec ces trois figurines la euh, riptide, euh, je vais pouvoir faire mes quelques petits taquets et ensuite, il y aura la réponse euh, en espérant qu'il ne m'enlève pas trop de figues, ça c'est vraiment le, le point clé. Euh, surtout que je suis plus dans l'aura de mes synapses, donc éventuellement si j'ai des tests de morale, là pour le coup je claquerai mes deux points de com pour m'assurer de rester euh, bien là où je suis et de lui bloquer ses unités et euh, je vous propose qu'on se retrouve une fois que ces petites attaques seront faites. Ok, euh, ce qui s'est passé c'est que les broadside m'ont enlevé deux figurines au corps à corps, la riptide m'a enlevé une figurine au corps à corps, euh, c'était just, euh, j'en perdais une de plus, j'étais en galère, il fallait que je libère une des deux unités. Euh, mais là j'arrive à garder ma cohésion puisque là ici c'est en cohésion et ici dans ce triangle là on est à deux pouces aussi donc on est en cohésion. Et euh, par contre ce qui se passe, évidemment, c'est que qu'entre euh, l'Overwatch et les kills euh, au corps à corps, j'ai perdu 7 figurines, j'ai un lourd commandement de 5, je suis hors synapse, donc je vais claquer 2 points de com pour sauver mes figurines au moral. Ça, il n'y a pas débat, il euh, n'y a pas débat du tout en fait, euh, mais euh, ça m'amène à la fin de mon tour d'ailleurs puisque je suis à 5 points de com et je passe à 3 points de com et euh, je vous fais le débrief de mon scoring. Ok, donc fin de mon tour, J'ai toujours pas attaqué mes actions psy, il faut m'en faire 3 pour les 12 points et on est au T2, donc euh, indispensable pour moi de les faire sur le tour euh, 3, 4 et 5 pour mettre mes points, mais c'était le c'était le plan. Euh, j'ai réactivé mon secondaire de scénario par contre, et je suis sur trois objectifs sur la map, euh, et euh, j'ai toujours mes 15 points de Wild withstand. Donc ça joue patiemment, euh, tranquillement. Euh, on se, on se, on se laboure pas à la face parce qu'on est respectivement, on se tient en garde. Euh, par contre là, les gones vont vraiment l'embêter parce que euh, ça va, ça va l'obliger à, ça va l'obliger à, à faire des trucs relous. Voilà, globalement c'est ça, c'est l'idée. Euh, je vous propose qu'on se retrouve pour le T3 les taux. Voilà, donc euh, ma phase de commandement, donc euh, je récupère euh, 3 points pour les pour l'objectif les, secondaire parce que euh, j'ai fait l'action et j'ai 3 points de primaire. Yes, tu, de secondaire par contre, de secondaire. Tu, mets, tu mets 10 points de primaire. Et plus, je mets 10 points de primaire, voilà, parce que Tu ça. tiens trois objectifs. Point de commandement, t'étais à 7, tu passes à 8. C'est ça. Ok, et euh, globalement, on se retrouve à la fin de ta phase de move à ah, tout à l'heure. Donc, fin de phase de mouvement pour moi. Donc, euh, j'ai cramé, euh, quelques petits PC pour, euh, récupérer des points de vie sur la... La tide. Ouais, la -tide. Yes. Euh, Je... Elle a récupéré deux PV. Elle a récupéré deux PV. Et t'as utilisé un point de com aussi ici pour le faire passer en full profil. Voilà, en full profil, histoire de pouvoir euh, tenter quelque chose encore un peu avant, avant sa mort. Voilà, j'ai fait.. Je suis pas forcément dans l'ordre, mais euh, voilà, j'ai fait arriver mes crisis. Euh... Oui, qui vont s'occuper des stealers. Voilà, qui vont s'occuper des stealers, fallait absolument qu'ils arrivent. Là-bas, t'as ah, désengagé. J'ai désengagé là-bas. Donc euh, donc là, la, la reptide a désengagé engagés également. Et euh, les drones et euh, les. Les. Merde. crier les, les broadsides. Exactement, les Broadside voilà, ont désengagé donc vont euh, pas être très très utiles ce tour-ci. OK. J'ai avancé mes pitou, j'ai fait venir mon cadre Fireblade pour pour me, me ramener un tir en plus, histoire de pouvoir laver les, euh, les, tous les, ces méchants les, les petits gaunt, Et on suppose qu'il fait aussi l'action euh, l'action de contrôle de l'objectif. Et euh, il fait aussi le l'action de contrôle d'objectif effectivement. OK. Voilà. Phase de tir, phase de tir, c'est parti. Ça va envoyer. Et en plus, on a l'avion, vous avez vu, <rire> il est plus sur table, c'est normal. Il nous a refait la manœuvre, il a donc traversé, il est sorti de la table, il a survolé ses gaunt et il va leur claquer de la mortelle. C'est parti, 10 sur du 4+, c'est de la mortelle. C'est pas mal du tout. C'est pas trop mal. Il y en a 6 et ça, c'est pas bon. J'ai donc des Phenopains à 6 sur eux. Et ben, bah, J'ai 6 morts dans l'unité et on va maintenant pouvoir passer à la phase de tir parti la phase de tir d'un taux, Ça commence par des tirs de cibleurs. Donc on a ici raconte-nous ce qui se passe. Donc, la première escouade en fait va cibler euh, mettre trois ciblages dans les Gaunts ici ouais. et deux ciblages dans les horreurs. Donc les deux auront euh, moins 1 à la touche. Vas-y, on fait les deux là. Donc Allez. ça, ça ne bah, passe pas du tout. et il y en a trois dans les Gaunts, trois dans les Gaunts sans enfin. malus et ben bah, les, oh, okay. les trois passes enfin, Je pense que les Gaunts leur heure est venue. Ok, c'est bon pour les ciblages. T'as d'autres ciblages ou pas dans, dans ton armée encore euh, Là pour l'instant j'ai pas de ciblage. Ouais. Je vais pas, pas trop m'acharner, je verrai euh, au fur et à mesure de mes tirs. Là je vais pouvoir, déjà essayer de laver euh, les gauntes qui sont là devant moi et qui, qui m'empêche m'empêche un peu d'avancer. Ça devrait le faire, tu as, tout ce pack -là, as les, tous les tirs de guerriers-feux On sait jamais. Enfin, C'est parti. <rire> C'est parti. Euh, parti. <rire> parti, les guerriers-feux vont salver, il y a pas mal de tirs à force 5, J'ai de la save à, à 6, du phino pain, j'ai du mal à croire que je vais survivre. Euh, bien qu'il y en a qui soient cachés derrière là-bas, on va voir ce que ça donne. Euh, du coup, le commandeur va commencer à tirer. Ha, on s'est fait tout savoir et euh, c'est parti. Ça tire sur les gondes. Est-ce qu'on voit un commandeur tuer des gondes Oui, tout le monde veut voir oui, ça. Oui, on veut voir ça. Voilà, c'est parti. Quatre fuseurs. Ouais. Ah, et quand même D1, Heureusement qu'il a, qu y a là, la, la relance. A... Hein. T'as le marquage. Voilà. Voilà. C'est au Ça blesse à deux et c'est des morts globalement. Voilà. Ah, il y a quand même ah, un. Il y a quand même un, un. fait quand même, c'est ouais. du, ouais. du D 6 C'est du D 6 et en fait, j'en lance deux et je prends le meilleur. Ok, bon, vas-y, on va pas s'embêter, on va t'enlever 3 gouttes, hein On oh, va commencer oh, la <rire> Première escouade qui tire, celle qui est là, ça fait cinq fois trois tirs, ça fait 15 tirs sur les gauntes. Okay. J'ai cinq morts sur la première salle de tir, 1, 2, 3, 4, 5, il me reste plus que lui. <rire> tu ne le vois plus. Ok, donc euh, cet homme-là est mon héros. Ou Seconde escouade de guerriers feu qui reporte ses tirs maintenant sur nos amis les Reaper Swarm. Euh, c'est parti, là t'as moins un pour toucher parce que tu tires dans la forêt, donc voilà. ça sur du 5. Pas de relance. Pas de relance puisque euh, tu t'es saucé en ratant tes, euh, voilà, tu tout bon, tous compris tes marqueurs. Voilà. <rire> et là c'est sur du 3 encore une fois, j'ai euh, ma sauvegarde de couverts, donc un ah couvert, a pas la couvert. J'ai donc un couvert à 5, c'est beau, et j'ai un fin de pain à 6, ça serait très beau, non, et je perds un PV sur un socle. Et dernière escouade qui elle n'a que 5 tirs puisqu'elle est à longue, toujours sur la même chose, ça touche à 5 sans reroll. ça fait 2 touches, ça blesse à 3, j'ai euh, ma save de couvert à 5, j'ai mon Phinopane à 6, je repère un autre PV sur mes Reaper Swarm. Ok les crises s'activent, euh, ça utilise du PC Ça utilise du PC et euh, je me mets un petit marqueur histoire de fiabiliser les tirs quand même. Allez ouais, on va te mettre ton petit dé, ça te coûte un PC TTA. Euh, J'étais à, à 6, j'en avais déjà utilisé un... Euh... Oui, voilà et t'en as utilisé un, t'as récupéré, même... récupéré pour récupérer les points de vie là-dessus. Ouais. Donc t'es à 6, et là t'en réutilises un, t'es donc à 5 PC, t'as déjà ça. récupéré sur le tour 3. Donc là tu vas balancer euh, pas moins de 60 tirs de force 5 PA-1, euh, sachant que je suis dans l'aura de mes Venom trop euh, donc tu vas me toucher sur du 5+. C'est ça. Et euh, on n'oublie pas que j'ai passé ma catalyse sur eux, ha, le mec il est anticipé, hein. donc j'aurai une vue à 5, un fine open à 5, donc c'est vraiment pas dit que tu les laves. Je te propose qu'on fasse des salves de 20D parce que 60D dans une main ça rentre pas. Allez. Donc sur du 5, il des les As. Il y a pas mal d'As. Et ouais. Ok, on enlève les 5. Attention, ça blesse sur du 3+, monsieur. Du 3+, eh bien, ça fait tout okay. ça de save. Ça fait ça de save. J'ai donc un vue à 5, fin à 5. Un vue à 5, j'en encaisse 2, fin à 5, j'en encaisse 1, je perds donc 4 mecs sur la première salve. Et ensuite on va faire deux fois la même et on va voir s'il reste des stealers à la fin. La deuxième salve, il m'a enlevé 4 mecs, ils sont plus que 5 ici. On va filmer la dernière salve pour savoir si tu enlèves cette unité. C'est parti, on est toujours sur du 5, reroll les As. Ah là là là là, il fait des beaux jets, il ne, il ne veut pas craquer son stat. <rire> ok. Euh, euh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Improbable, il y a tout ça qui est passé à 5 ⁇ et euh, c'est parti, euh, blesse à 3. Bon, il bah, n'y a plus qu'à prier le dieu de la flotruche. Sur du 5. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Donc ça, c'est pas bon. Celle-ci, celle qui est tombée, c'est pas bon non plus. Bon, bah, je pense que la messe est dite. Finopen à 5. 1, 2, 3. Eh ben, écoute, il y en a 5 qui meurent. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça vaut le coup, hein. Non, parce qu'après, en vérité, je pourrais tenter une reroll, re roll mais ça me claque. Un point de com, il ne resterait plus que deux, Et après, ça me permet de sauver au moral. Euh... C'est cher, c'est cher, cher cher, payé en point de com, j'en ai besoin. Non, ils vont ils vont mourir, lamentablement. Suite à cette phase déroutante pour les, euh, les tyrannides, la gosse qu'ils s'active. qu'est-ce qu'elle va faire de beau alors, la ghost elle va tirer sur les guerriers qui sont là, qui ah protègent. Non, ok, c'est parti, ça tire. Donc, je lance un des 3 pour l'obéiateur à fusion, donc ça ouais. fait 2D, plus mes deux fuseurs, c'est les mêmes stats. Ok, t'es toujours dans l'aura du moins 1 pour heal, je suis Toujours dans l'aura. J'en ai une qui passe. Ouais. Force 8. Sur du 2. C'est bon. PA-4. J'ai pas de save, damage. D6. Vas-y, fais ton D6. 3. Ça fait 3 et je vais faire 3 finopena 6. Allez, il me faut un 6 pour qu'un mec survive. Eh ben non, j'ai donc euh, un guerrier tyrannique qui saute. Et après, tu as d'autres armes, hein, je suppose, avec la gosse kill. Non, non, là, j'ai tiré avec toutes les armes. Ah, c'était juste un des trois tirs Un ouais. des trois tirs plus deux fuseurs. Ah, ok. Bon, ben, j'ai perdu un, un guerrier. Pour finir la phase de tir, on a les drones qui vont renvoyer l'arbre à la salve dans les guerriers avec le moins 1 qui va bien. Ça va toucher sur du 6, c'est ça c'est ça, sur du 6. 6, allez donc c'est les missiles, ben j'ai quand même un 6, qui passe. Et force 7, ça passe. passe, PA, PA-2, j'ai donc une save a 6, tiens, oh. yeah. On arrive donc à la fin de phase de tir du tour 3 des taux, euh, globalement il a vraiment pas mal, euh, pas mal lavé de monde puisqu'il a lavé le pack de Steeler ici, ce qui me soustrait un objectif, ce qui va me faire perdre 5 points de primaire et 1 point de secondaire, euh, il m'a lavé le pack de Gone qui restait à un seul mec, euh, de toute façon le tour est fini donc sur un As, il survit, tiens, il survit, c'est beau, euh, il tient donc au moral, et après euh, t'as enlevé euh, as enlevé un guerrier tyrannique d'ici, et, euh, et voilà, on va faire le point de scoring de la fin du tour 3 des taux. Donc je reprends euh, mes quarts de table, euh, comme habituellement, mes deux points pour euh, trois quarts de table, yes, et je suis à 70 euh, PV enlevés, donc ça me fait 7 points pour l'instant, Ouais, dont, voilà. dont 24 sur ce tour quand même. Dont 24 sur ce tour, oui. Ouais. Euh, et puis après, bah, le, le secondaire, ton dernier secondaire, c'est évidemment celui de l'action. Donc on verra à ta prochaine phase de co. Euh, je vous propose qu'on passe au tour 3 des Tyrannides. Tour 3 du côté Tyrannides, je mets que 5 points de primaire. Et je mets euh, 2 points sur le secondaire de scénario. Euh, et on va passer au cœur de la flotte ruche pour savoir ce qui s'y passe dans cette phase de co. Alors, au niveau de la phase de co, je vais pas faire deux fois la même erreur. Autour tour 2, en fait, j'ai fait une erreur, c'est de mettre sur un pack la reroll des 1 et des 2 à la blesse et la full reroll des touches sur l'autre pack. Sachant qu'il y a un pack qui va double tirer, euh, ce n'était pas judicieux de faire ça. Donc, je vais pas me planter une deuxième fois. La full reroll des touches va être donnée sur, un, sur ce pack-là. Le, euh, le le reroll des 1 et des 2 à la blesse sur ce pack-là, le plus 1 hit sur ce pack-là, et le deuxième plus 1 un, plus un hit va aller sur le euh, prince euh, ailé. Euh, voilà pour ça, et euh, on se retrouve à la fin de ma phase de move. Bien, fin de phase de mouvement, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé pas mal de choses. Euh, les Hive déjà n'ont pas bougé, euh, ça c'est simple, c'est clair. Euh, le Lictor n'a pas bougé et fait son action sur l'objectif. Euh, les Gauntissions Advance ont fait une belle Advance de 6, donc ça, ça fait plaisir, indispensable de passer la déferlante. Le Neurotrope, lui, a avancé au centre de la table, va pouvoir faire, grâce à sa relique, passer la déférente là-dessus et faire son action pour commencer à scorer sur ce secondaire. Le prince a advanced et s'est envolé pour venir se positionner là. Les guerriers tyrannides se sont avancés aussi pour filer l'attention messire. Les venom Trop ont avancé pour avoir une aura de moins à la touche sur les Reaper Swarm, les guerriers, le prince, le neurotrope et les... Les... Les... Eux, voilà, les gaunt. Voilà, là il va se passer un truc indispensable. Euh, qui est incroyable, c'est le croûte et le Gone qui font la game. Euh, là en gros lui il a bougé, il a fait une advance, c'était pas suffisant pour venir prendre l'objectif. Je vais donc utiliser un point de com et activer un mouvement supplémentaire. Donc je ne pourrai ni tirer ni charger. Euh, voilà, c'est un stratagème euh, tyrannide. Par contre si je fais un as il meurt. S'il vous plaît. Non, ça va. Donc je vais pouvoir faire un nouveau mouvement. Et surtout ce que je vais faire, en fait, je vais juste venir me positionner euh, là euh, pour contester euh, l'objectif au croûte et éviter euh, que mon adversaire mette 15 points de primaire à son tour. Euh, donc je suis à 4 points de com, je passe à 3. Euh, je passe immédiatement sur ma phase de psy. Alors au niveau de ma phase de psy, le sort le plus important, c'est la déferlante sur mon pack euh, de Gaunt pour qu'il puisse charger. C'est donc le neurotrop qui va la passer. Je vous rappelle que le neurotrope reroll les as. C'est pas nécessaire. Donc, il passe son sort. Il n'y a aucune source de dispel chez l'adversaire. Donc, eux pourront charger même s'ils ont Advance. Ensuite, il va faire son action psy qui passe sur du 3. Donc, ça passe. C'est bon. Il réussit donc euh, son action psy. Euh, je mets donc mes premiers points de secondaire sur cet objectif-là. Euh, ensuite, euh, je vais passer avec mon prince la catalyse sur le pack de Gaunt. C'est parti, euh, elle ne euh, elle ne passe pas euh, et je vais pas utiliser de point de com pour relancer ça. Donc euh, voilà, elle ne passe pas. Par contre, lui, comme il a la barbe de résonance, il va pouvoir euh, il va pouvoir jeter son, euh, son smite et son Psychic Scream. Et ça va partir évidemment dans la Ghost Kill. Le premier smite de la partie, il passe. Ça fait donc des trois mortels sur la Ghost Kill, ça fait une. Et ensuite, le Psychic Scream... Il passe et ça fait donc des 3 mortels, ça fait deux. Tu prends donc trois mortal wounds sur notre ami, euh, la ghost kill. Et enfin, dernier psychique, c'est notre ami qui est là. La déferlante, c'est le sort qu'il connaît mais ça a déjà été jeté là-dessus. Il va donc, il s'est mis à 18 pouces de là et il va jeter le dernier pouvoir, le dernier smite. C'est le deuxième, il passe donc sur du 6, ça passe et ça fait des 3 mais il lui reste plus qu'un PV. Donc forcément, de, la ghost kill décède On sous si l'impact du psy. Est-ce qu'elle explose Bonne question, on va lancer un dé. Oui monsieur, est-ce qu'elle explose Attention, non, j'en suis pas peu fier. Qui immédiatement sur ma phase de tir, je vais euh, utiliser le premier pack de Hive Guard euh, qui est en full reroll plus, euh, donc full reroll des touches plus reroll des 1 et 2 à la blesse qui va envoyer tous ces pruneaux dans les 5 crises. il faut absolument sortir ces figurines là, c'est indispensable. Et je vais passer le, les 6 qui explosent à la touche je vais donc toucher sur euh, du 3+ plus, full reroll. Alors il y a 3-6. Par contre le G est absolument dégueulasse. Heureusement que j'ai passé la full reroll sur eux. Allez on y croit un peu les gars. Oui on y croit bien. Il y en a deux qui ratent. Il y a un quatrième 6 ce qui veut dire que je vais générer hop quatre touches supplémentaires. Au final j'y suis gagnant. Je vais te blesser, c'est de du 4 ou l'enduit 5 les Crisis. 5. C'est donc, je blesse sur du 3+, plus et euh, j'ai la reroll des 1 et des 2 à la blesse. Ok. Ça, ça passe. Et voilà, monsieur, ça fait euh, tout ça de sauvegarde. APA-2, D3 damage sur nos amis les crises ça fait euh, 13 sauvegardes. Pour 12 tirs, c'est plutôt stat. Pour ce qui est des crises, il y en a une qui a une armure à 2+, qui va nous obliger à faire les sauvegardes une par une, puisque je fais du D3 damage en plus. Donc il y a 13 sauvegardes. Allez, c'est parti. La première, c'est sur du 4. Ok, elle passe. Elle passe pas. Tu prends D3 PV, t'en prends 3, elle est morte. Allez, on okay. peut lancer tous les PV. Des... <rire> le on pensait que ça allait être long, mais en fait, ça all'ait pas. Ah, c'est euh... sur du 5. Donc euh, globalement, il y a ça qui passe. Donc, il euh, y a 5 figurines. Donc la première, D3, une, D3, elle est morte, donc ça fait deux mortes, ici 1 PV, ici 3 PV, donc ça fait 3 mortes, ici 2 PV, et forcément elle est morte, et la dernière est morte, on, donc on salve en une séquence les 5 crises. Donc mon deuxième, mon deuxième pack de Guard qui lui est en, en CT2+, qui va euh, tirer, donc ces deux-là ne sont apportés que du pack de 5 le plus proche tandis que euh, les quatre autres sont à portée de tout le monde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais séquencer comme suit. Les deux-là vont tirer sur les cinq les plus proches et euh, les quatre autres vont tirer sur les cinq les plus loin. Comme ça, normalement, j'enlève les cinq les plus loin et je commence à entamer celle-ci. Et pour finir, euh, je referai deux PC pour laver le reste en espérant que ça passe. Euh, c'est parti, je jette les dés, on se retrouve ensuite. Ok, donc là, euh, j'ai enlevé 4 mecs sur la première squad, j'ai complètement lavé la deuxième, et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser euh, deux points de commandement, et je vais euh, resalver tout ce petit monde. Euh, voilà, comme ça, il me restera un point de commandement à la fin du tour, et éventuellement pour relancer la charge ici, ou alors pour rechoper un double tir sur les hives euh, à mon tour 4. Et donc la poussière retombe, j'ai utilisé mes deux points de com, malheureusement j'ai fait un vieux jet de touche, j'ai fait quatre as sur mon jet de touche, et donc euh, eh ben, j'ai foiré à enlever le, le petit gars qui reste, ça m'embête, euh, ça m'embête autant que lui m'embête d'ailleurs, mais c'est comme ça, et, euh, et j'ai lavé le, le mec qui survivait, ça me, ça me laisse à un point de com à la fin de ma phase de tir, je ne vais pas tirer avec mes gones sur les deux drones parce que je vais les charger, c'est une charge à 5 et euh, elle me serait bien utile. Donc directement on passe à ma phase de charge, mes gones qui sont là vont charger sur les drones, je vais évidemment pas tracer tout droit euh, dans la forêt, je vais faire le tour pour avoir une charge à 5 et pas à 7 du coup, on n'est pas trop trop teubé. C'est parti, bon charge à 10, on s'envole, c'est très bien, je vais pouvoir venir kidnapper cet objectif là, c'était ce que je cherchais, euh, je fais mon positionnement, on se retrouve ensuite. Ok, je me suis positionné avec ma vague de gaunt, je suis venu ici contacter, le cordon effectivement est parti là-bas, donc ce qui est intéressant c'est que je suis à moins de 6 pouces de eux. ça veut dire que sur mon piling, je ferai 3 et 3 et je pourrais venir contacter ces petits gars-là. Euh, je vais m'activer, faire mes 2-3 taquets sur les drones, c'est anecdotique, on verra si on les tue, euh, et puis on se retrouve à la fin de ma phase de close. Et voilà, la séquence de corps à corps est terminée, j'ai réussi à enlever un drone, en réponse il m'a enlevé un gaunt, Ici, ben moi j'ai pas pu taper puisque je ne les ai pas chargés, par contre lui il a pu me taper, il ne m'a rien fait. Euh, donc la manœuvre était la suivante, hein. venir contacter là, venir récupérer cet objectif là, récupérer cet objectif là, et on arrive à la fin de mon tour, j'ai aussi euh, toujours cet objectif et celui là-bas je le conteste. Euh, la manœuvre c'est que euh, Horus ne mettra aucun point de primaire sur euh, son tour 4, Puisque, euh, il ne tient qu'un seul et unique objectif, et il mettra qu'un point sur son secondaire. Je me suis un petit peu sorti le cul des ronces, parce que jusqu'à présent, j'étais resté cadenassé dans ma zone pour euh, en attendant les crises, pour vraiment limiter leur impact. Euh, ça a plutôt pas mal fonctionné. Euh, donc euh, là, il est temps de, de, sortir, du, de sortir des bois et d'aller euh, alimenter la grande dévoreuse. On passe au débrief de mon tour, et à un point scoring. Ok, fin de mon tour 3. Euh, comme je viens de vous le dire, donc, je suis sorti des bois, j'ai réussi ma première action Si Je mets donc... 3 points sur le rituel psychique, euh, la deuxième action, ce sera 7 et la troisième, ce sera 12. Donc là, je dois le faire tous les tours maintenant. Euh, et puis après, bah, mon Wild Beast end est toujours intact, j'ai toujours mes 15 points de Wild Beast End et euh, le secondaire de scénario, bah, c'est au début de ma prochaine phase de commandement. Je vous propose qu'on passe au T4 des Taux. Donc début de ma phase de com, euh, je récupère récupère euh, ben, qu'un petit point, parce qu'en fait euh, Tourop m'a enlevé euh, quasiment tous mes, tous mes objets. Il me reste plus que mon objet chez moi dans, dans ma zone de déploiement. Voilà, on va passer à la phase de mouvement comme il n'y a pas de phase psychique ici. Tu récupères un point de com, tu à 5. Je récupère un point de com, oui j'étais à 5, donc je passe à 6. Allez, je vais compter une histoire, donc euh, c'est l'histoire des taux qui se sont déplacés, on fait une belle phase de mouvement. Donc euh, la reptile, j'ai décalé pour pouvoir avoir vu sur euh, le Prince ailé. L'avion, on a profité pour arriver aussi pour avoir vu sur le Prince ailé également. J'ai reculé un petit peu mes, des brody, brody Broda. Mes elles, elles sont pas arrivées la vague, elles se disent pas deux fois. C'est ça. Donc là, <rire> j'ai fait une petite ligne de défense. Espérons, espérons que ça tienne. Et t'as désengagé les, les petits Steel. J'ai désengagé Et les Steel. Bon, on, on les oublie un peu, ils vont pas. Ils vont pas tirer, mais bon. ils vont pas aller loin, toi, ils soit. prennent un quart de table. Ils prennent un quart de table. Ça, c'est pas rien. Voilà. Et là, euh, on a le commandeur qui euh, nous va Il est venu régler des comptes, ce gars-là. Il, il y a des comptes à régler, il là. Est venu, il, est venu, euh, il est venu payer la dîme de sang. C'est ça. Euh, on passe à la phase de tir On passe à la phase de tir. Allez. Donc, alors, les deux, là, voient le prince ailé. On ouais. va essayer de le cibler. C'est parti. C'est parti. T'as oui. moins un touché. Hein. Je suis toujours dans le rame des Venoms. Toujours. Trop. Donc, 6. Voilà. rien. R. Ensuite, celui-ci, donc, euh, sur les guerriers. Ouais. Toujours à toujours moins 1. Non. Et le, le dernier, dernier. Toujours possible. à moins 1. Oui. Oui. C'est pas un celui que je doute. voulais absolument. Mais... <rire> mais il est là. Mais il est là. Ensuite, tu as d'autres cibleurs qui sont perchés ouais. sur Ensuite, leur... Ensuite, j'ai d'autres cibleurs qui sont perchés. Il faut que je regarde un peu ce que j'ai en vue et envie de cibler aussi. Cible. Ça cible. Donc, j'ai deux escouades de cibleurs de 5. Donc, la première escouade ici, euh, les quatre premiers sont à portée pour tirer sur les Gaunt. Yes. Donc, euh, je vais tirer sur les Gaunt avec eux. Mais avant ça, le dernier qui n'est pas porté, euh, il va faire un ciblage sur les guerriers là-bas. Ouais, toujours sur du 6 Sur du 5 cette fois-ci, ah, sur du 5. Oui, oui, ils sont les drones un... qui étaient Ils sont un peu mieux, ils sont un peu ouais. mieux. Mais ça suffit pas. Not today. <rire> ok. Donc les petits tirs sur Gunt. Ouais. Tir sur Gunt. Tire sur Gunt. Moins un pour toucher, hein. J'ai euh, fait tirer pour, mon corps jusqu'au Venom Trop. Donc j'ai un 2 qui passe, force 5. Eh ben... PA-1, pas de PA. J'ai ma sauvegarde à 6 et mon Finopane à 6, parce que j'ai raté ma catalyse. J'ai donc deux morts dans la squadra Azura. Donc la deuxième squad de cibleurs, donc ils sont 5 aussi. Il y en a deux qui ont vu sur le prince ailé, donc ils vont cibler le prince ailé. Et les trois autres vont cibler les guerriers qui sont à côté du prince. Donc ok je commence par le prince à moins un toujours oui il y en a un qui un passe qui passe. donc ça me fait déjà une relance des 1 ça c'est cool ça c'est cool et ensuite et sur ensuite, les guerriers rien, guerrier. euh, rien, euh, rien, qui rien, rien qui passe ok euh, du coup Horus crame un pc sur les guerriers pour leur claquer un cibleur supplémentaire sur un 6 il récupère sur le 6 je récupère et, et not, not, today. not today mais du coup tu as un marqueur aussi un marqueur sur les guerriers, aussi sur les guerriers. Donc, pour résumer tu as un marqueur là un marqueur là un marqueur là et c'est tout. tout. Allez, on rentre dans le dur maintenant de la phase de tir des taux euh, notre euh, notre commandeur va envoyer ses quatre fuseurs lui, c'est ça Ces quatre fuseurs. Ouais, sur le prince ailé. Sur le prince ailé. Je suis dans l'aura de mon Venom trop tu as toujours moins un hein, pour me toucher, hein. Voilà, donc euh, j'ai j'ai du 2 plus, ça passe sur du 3, j'ai relance des 1. Ah, grâce à ton petit cible, ton ton marqueur. Et ben bah, ça c'est propre. Ça c'est propre. OK. En force, 8, force 8 en 9. du 7 sur du 3+. Ah, ah le craquage Tu penses que tu... T as, t as, t as le pool de points com pour faire ta petite reroll si toutefois t'en as besoin Ouais, on va quand même faire la reroll, euh, ça coûte rien. Deux rerolls, As, je le sais déjà. Non Vas-y. Ah, d'accord. De... Bon, on pas est loin. pas loin, on est pas loin. pas loin. Et j'ai mon avis à 4 de mon prince qui est raté. Tu as donc, vas-y, 2 le... d6, je prends le meilleur. Ouais. Oh là là. Alors je sais vraiment pas lequel choisir, j'hésite. <rire> Allez, je vais prendre celui-là. pain à 6. Oh, on l'a vu oh, presque. Oh, non, était pas loin. Je perds un PV sur mon prince. Euh, le commandeur aura tenté quelque chose de brave. Mais euh, ça n'a pas fonctionné. On continue dans les, dans, les combats fra... dans, dans, dans les combats qui sont charismatiques à cette bataille. Euh, c'est le Kroot contre le Gaunt. Attention, c'est parti. T'es en tir rapide. Es effectivement, t'es proche. Tu touches à combien avec un Kroot Eh ben, je touche à 4+. Eh ben, ça passe. Ça passe. C'est beau. Force 4. En du 3. Oh, Ouh, le 6. Le 6. J'ai... Un 6 à la save ah. Et j'ai un 6 au fil no pains, Je vais le faire, je vais le faire, oui Ouh. Ouh. Ça c'est du vrai petit gong de combat, du vrai p'tit gong qui jouent le taf. Donc euh, avec ma, ma riptide, le, le canon à ion part dans le prince ailé et les deux, les deux SMS partent dans les guerriers. Je sais plus, t'as surchauffé avec elle ou pas J'ai surchauffé le, le canon à Ion. T'as donc perdu un PV J'ai perdu un PV, j'ai aussi dépensé un point, un point de commandement pour euh, avoir presque combien de PV avec lui Là, il m'en reste 5. Ok, ça marche. Et ben c'est parti. C'est parti, je commence avec le canon. Oui. On évite les craquages. Toujours à moins un hit, je rappelle. On relance d 1. Oui, c'est propre. Et ben c'est pas de si mal. Oui. Force 9, en enfin, du 7 C'est 2 qui passent PA. PA moins 3 Moi bon, j'ai mon avis à 4 Il y en a une qui passe, c'est combien de damage 3 dommages flat. Et eh bah ben, écoute on a 3 petits finopaine à 6 Et eh bah ben, ça fait 2 damage supplémentaires sur mon prince Il était à 11 pv, il tombe à 9 dans la foulée, on a fait tirer euh, les missiles sur les guerriers et ça n'a rien fait. Il y a une blesse qui est passée et j'ai réussi à passer mon Phenopane à 6, c'était très beau. Euh, la, qui, la, la, la Riptide a tiré, euh, je pense qu'il te reste encore le Bombardier et surtout les gros les, voilà. les gros Brodsaidou. Et attention, les deux petits drones lance-missiles. Les deux petits drones lance-missiles. Et ça c'est pareil. Qui vont hein. tirer sur le prince ailé. Ah, alors vas-y, on veut voir ça. Moins un à la touche, donc 6+. Il y en a une Vire qui est des As, avec ton Vire petit role, marker. Ouais. Un 3 6, non, ça c'est beaucoup plus rare sur le Non, c'est plus rare. Ouais, c'est beaucoup plus rare. Donc force 7. Sur du 4, ça passe. Allez, un 1 à 4, monsieur. Ça passe. Ça passe, passe. ça passe. Ça passe, ça passe. Ça ricoche sur la carapace monstrueuse de mon maître de l'essai. Euh, donc les drones ont tiré. Il nous reste quoi Il nous reste le, le Sunshark Bomber. Le Sunshark Bomber qui va, qui va envoyer du tir aussi et qui a le droit à du ciblage lui aussi. Eh ben tiens. Ça, pour m'aider. Le Sunshark Bomber s'active. Voilà, donc bon au début je voulais cibler mais finalement ça ne m'apportera rien, donc je laisse tomber. Je vais tirer euh, tout dans le, dans le prince ailé. Donc je vais commencer par les missiles et après par les canons à ions, 4 canons à ions surchargés. Une fois la poussière retombée, le Sun Shark Bomber a réussi à m'enlever encore 3 PV sur mon prince. Il tombe à 6 PV restants. Donc du coup, il me reste mes trois, mes trois Broadside. Donc euh, les canons rails partent dans les guerriers. Et les SMS partent dans les Venom Trop. C'est parti, on laisse la foudre s'écraser sur le champ de bataille et on se retrouve une fois euh, les euh, blessures passées. Ok, la poussière est retombée, je perds donc 3 guerriers et un Venom Trop là-dessus. Et euh, globalement, ça nous amène à la fin de la phase de tir. Euh, il paraît qu'il y a une charge qui va se passer là. Mais oui, il y a une charge qui va se passer. Ouais, C'est une charge auto, mais jette là, ça peut être rigolo. Allez, pour faire un double 1 Ouais, mais même double 1, ça passe. Ok, ça fait 5, ça. ça passe. Combien d'attaques un croûte Un croûte à une attaque. Ok, vas-y. Qui va tuer qui Sachant que tu tapes en premier, tu touches à 3 plus. Ok, moi je touche à 4. Ah Ok, je riposte. Que... Ah, je, je crois que j'ai encore un point de commandement. Tu veux quelqu'un un point de commandement là-dessus Vas-y. Il m'en okay. reste combien Il t'en reste 4, je crois. Il m'en reste 3. Pour 3, je vais peut-être en garder quand même. Ok. Peut-être en garder. Tu sais que je vais le tuer ton croûte là Il ouais, est l'heure est... qu'il meurt Je sais. Je, vais le... je le touche sur du 4 et je le blesse. Il a rendu du 3. En du 3, hein. en du 3 ouais. Et je le blesse sur du 4. Alors, touche à 4. Oui, blesse à 4, non <rire> J'aurais tellement aimé le saigner, euh, mais ça n'a pas grande incidence parce que de toute façon j'ai plus d'objectifs pour l'adversaire. adversaire. Mais euh, voilà, donc ce combat de ce combat de mongol euh, perdurera euh, pour le prochain tour. Voilà, je vais raconter une histoire, donc c'est l'histoire des taux, qui euh, on est à 84, le, le score est à 84 euh, PV enlevés euh, chez les tyrannides, ce qui fait 8 points de victoire, ce qui fait 8 points de victoire et je prends euh, l'écart de table hein, comme d'habitude, enfin, 3, si, qu de une table, une, 3 cartes de la table, tu l'as fait toute cartes de table, propre. J'ai pas eu les quatre cartes de table encore. Non, tu ne l'as pas eu. J'ai pas encore eu. J'ai tout faire pour que tu ne l'aies pas. Ouais, ouais, je vois ça, je vois ça. <rire> <rire> ok, on arrive donc à la fin de ton tour, on a ouais. fait le point scoring et on se retrouve immédiatement pour le tour 4 des Tyrannides. Début de mon tour 3, je suis à 1 point de com, je passe à 2, je vous rappelle l'importance, j'avais dit qu'il fallait que je fasse, j'ai eu 3 points de com à mon tour précédent parce que j'en claquais deux pour le double-tir, il m'en restait un, ce qui me permet de en regagner un point de com, de potentiellement reavoir un double-tir sur les live Donc là, j'en ai deux, c'est cool. Euh, je vais mettre 15 points de primaire puisque je tiens quatre objectifs et je vais mettre quatre points sur le secondaire de mission puisque je tiens quatre objectifs. Je suis toujours full sur mon, mon while we stand, bien que mon prince commence un peu à sointer des fesses. Euh, et euh, je vous propose qu'on attaque directement le cœur de la flotte ruche pour observer la phase de commandement. C'est parti pour la phase tyrannide euh, de commandement. Donc, je vais, euh, j'ai ces deux-là qui vont pouvoir filer le plus un hit et qui vont le mettre sur ce pack-là. J'ai mon tervigon qui va faire la reroll des 1 et des 2 à la blesse sur ce pack-là. J'ai mon neurotrope qui va donner le qui va donner le, la full reroll des touches sur le pack de Gaunt. J'ai ce guerrier qui va filer le plus un hit sur euh, mon euh, Prince tyrannide et j'ai fait le tour de mes aptitudes, j'attaque ma phase de mouvement, on se retrouve dans la foulée. Allez, fin de, euh, fin de phase de mouvement, ouais, donc euh, ici, bah, globalement on a fait ce qu'on a fait toute la partie, on n'a pas, pas bougé. Euh, les guerriers ici ne s'embarquent pas dans cette aventure là, parce que lui je compte le tuer au tir et euh, je suis pas fanat de me prendre des tirs de fuseur en, en réaction, donc pour l'instant cette aura là qui me permet de passer le 2 plus de tirs sur eux euh, je le garde, le tervirgon à advance, ça fait une grosse advance de 1 il se retrouve pas plus loin qu'ici euh, les gaunts, euh, qui étaient l'advance la plus importante, magnifique advance de 6 des gaunts ce qui va me permettre de venir faire euh, bah, chez le monde, voilà, clairement. Euh, voilà, cet objectif-là, du coup, je l'ai quitté avec mes Gaunt, mais euh, ça n'a pas d'incidence, puisque je le contrôlais à ma phase de commandement, du coup, il est encore sous mon contrôle, jusqu'à plus soif. Euh, le prince, avec euh, son mouvement, euh, est venu se positionner là. Et, euh, et ensuite, euh, donc là, c'est vraiment le combat de la game. Euh, c'est les, les, les Reaper Swarm qui vont venir en renfort du gaunt pour se taper avec les Croots. Absolument incroyable parce qu'on va, on a vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Euh, on passe directement à la phase de psy. Donc notre ami qui est ici va faire son action au centre de table. Ça passe sur du 3. Oui, donc elle passe. Deuxième action, ce qui me rend 7 points sur ce secondaire. Et ensuite, il va lancer la déferlante sur cette escouade-là. J'ai la reroll des as. Euh, J'ai la reroll des as. Euh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Parce que la reroll des As, en gros, il me faut un 4 pour que ça passe. J'ai une chance sur 2. Euh, c'est hyper chaud. Et, euh, ou alors j'utilise un point de com' pour relancer tout le G. Euh, mais c'est chaud aussi. Parce qu'après, je ne peux plus double tirer avec les Hive Guard. Et du coup, ça ne m'assure pas forcément le kill de la Riptide. Après réflexion, je ne peux pas me permettre de rater ce sort. Parce que c'est Game Breaker le fait que je bloque les, les Broads et eux. Euh, du coup, c'est plus important que de tuer la c'est plus important que de tuer la reptile, donc je vais utiliser un point de com, tant pis pour, ma... tant pis pour mon... Ma... Ma mon mon double tir avec les Hive, mais je vais relancer donc le G sur ce sort-là. J'ai vu le 2, j'ai fait un petit P, vous l'avez pas entendu, mais du coup, c'est passé sur 8, donc ça, c'est très cool, euh, ça, ça passe. Euh... Et ensuite, au niveau des autres sorts, eh bien, on va avoir euh, notre ami qui est ici qui va pouvoir jeter un premier smite là-dedans. Uh, smite qui rate, et ensuite on va avoir le prince qui va pouvoir jeter pléthore de sorts. Il va se passer dans un premier temps la catalyse sur lui-même, elle passe, dans un second temps il va faire un smite sur les drones qui sont devant lui, ça passe, des trois Mortal Wounds dans les drones, ça fait deux Mortal Wounds, et dans un dernier temps il va passer le Psychic Scream dans les drones, ça passe, et on fait encore deux Mortal Wounds, ça fait au total quatre Mortal Wounds sur les drones, je pense que c'est qu'un PV les drones c'est qu'un PV. T'as pas de fil no en avec eux? J'ai pas de fil no pain. Mmh. Je pense qu'ils sont morts. Fin de phase de psy, je commence ma phase de tir. Bah là, globalement, pour faire simple, j'ai un pack de hive qui est apporté ici et qui va tirer tout sur la riptide. C'est celle qui a la reroll des 1 et des 2 à la blesse. Et j'ai celle qui touche à plus 1, donc qui touche à 2+, qui va tout mettre là-dessus. On va voir qui mange qui. En de jeter mes ai dés, je rajoute que j'utilise mon dernier point de com pour passer euh, les 6 exploses à la touche sur euh, le pack de Hiveward. J'ai fait mes touches, j'ai fait mes blesses, donc voilà, j'ai euh, 11 blesses qui passent sur euh, la, la Riptide. Sur du 4+, il lui reste 6 PV, ou 5, je sais plus, en tout cas pas grand-chose. Attention, attention, attention. Il reste 5 PV. 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 6. c'est bon. Est Elle bon. est dead. Est-ce qu'elle Elle... explose Est-ce qu'elle explose Bonne question. Ça peut faire péter tes drones là à côté Et non. non. Ok. Et maintenant deuxième séquence avec ceux qui touchent à 2+, et ça part sur notre ami le euh, Commander. 5 euh, blesses sur le Commander, et euh, il a une sauvegarde à 3, il n'a pas d'invue, c'est donc 5 save à 3, à 5+. J'ai fait une par une ou tout ensemble Non, tu fais tout ensemble. Ouh Je sais pas, c'était celui-là C'est celui-là. Ok, il y en a 3 qui passent du coup. Euh, il a combien de PV? 8 ou 6? Il y a un 6. Ok, tu veux claquer une reroll, potentiellement? Pour euh, essayer de le sauver Je ou pas? Je vais claquer une reroll, il me reste okay. des PC. Vas-y. Non, est-ce que tu regagnes ton PC? Presque. On y a cru. <rire> ok, donc tu prends 3 des 3 dans la faciès. Yes. Attention, te coque pas. Ouais, c'est bon, ça fait 8 PV tout rond. 8 PV tout euh, rond. il est décédé, euh, pour l'action qu'il a tenté de mener sur mon prince. Ça lui apprendra. Il a essayé. Euh, le prince qui va envoyer ses 12 tirs de dévoreur dans les deux drones qui sont là. Et après, j'ai les gaunes qui vont distribuer quelques tirs dans, euh, les petits steels cachés là-bas. Et puis, pour ceux qui peuvent, qui ont de la portée sur les broadside. Et j'aurai fait le tour. On se retrouve une fois que j'ai fini ma phase de tir. Les gaunes t'ont tiré. J'ai réussi à enlever deux steels et je n'ai rien fait au broadside, ce qui nous amène à la fin de ma phase de tir. J'aurais globalement enlevé la riptide. J'aurais enlevé le commander. J'aurais enlevé les deux petits drones qui sont là-bas. Au psy, j'ai enlevé les quatre drones qui sont là et, euh, et évidemment les deux Steals. Et je vais déclarer en charge lui et eux, ce qui va évidemment activer une grosse phase d'Overwatch. Euh, c'est parti pour l'Overwatch. Ok, l'Overwatch est passé et j'ai perdu 9 gants sur euh, l'Overwatch, ce qui va me permettre de jeter ma charge. Ça devrait bien se passer. Là, c'est une charge auto et là, c'est une charge auto. Donc, c'est normalement, bien se passer. Ça va bien se passer. Charge à 11, messieurs, dames. Je me move et euh, on se retrouve. Ok, j'arrive donc à enquiller mon mouvement de charge, euh, comme vous l'avez bien compris ici, Vu que là, ce euh, bah, c'est pas, euh, pas de l'infanterie, il ne pourra pas, donc franchir le décor, il n'y a pas le mot clé vol, donc on va ni plus ni moins que graver cette unité pour qu'elle ne, ne puisse pas se désengager, hormis l'utilisation de points de commandement et potentiellement la mort <rire> de figurines, absolument incroyable. Et, euh, et donc bah, je vais euh, pile in, taper, reconsolider, et il va taper, et on se retrouve une fois que tout ça est fait. J'ai pas grand espoir de faire du dégât, mais c'est pas le but de la manœuvre, La, la but de la manœuvre c'est de l'embêter. Et voilà, euh, on a fait les séquences euh, piline, euh, mouvement, tapage, etc. Donc j'ai enlevé rien du tout avec mes gaunt. Euh, ici j'ai rien fait sur les euh, broads, j'ai rien fait. Il m'a répondu, il m'a rien fait et ici il m'a rien fait. Donc euh, voilà, globalement vous avez bien compris, euh, c'est pas le but de la manade de toute façon. Ce qui est important de dire, c'est que euh, même s'il m'a fait des dégâts, je suis dans l'aura de synapse de mon prince, donc je serai sans peur, pas de test de com là-dessus. Euh, là-dessus je suis serein. Et on oublie le plus important. Ah j'ai pas fait la charge, tu tu m'autorises à faire la charge, il, de, il, il devait charger, euh... je t'autorise, ah, c'est gentil, allez on fait la charge, j'ai complètement oublié c'est vrai, allez c'est bon ils sont encore à corps, donc mes Reapers Swarm vont taper, ensuite son Croot et après mon Gaunt, qui survivra à cette, euh, cette grande séquence de jeu Mes Reapers Swarm ont 4 attaques par socle, mais touche sur du 5, attention, 5+, plus. ah un petit peu plus haut que les stats, il y a tout ça qui passe, 5 qui passe, force 3 en du 3, en du 3, sur du 4. Oh, oh ils sont énervés! Ça y va 6 pour ton, Ça y va 6, ça y va 6. Vas-y, je te laisse faire. Est-ce que attention. tu vas faire 4-6? Not today. Non, not today. Oh, J'ai tué le croûte. Quelle fierté. Fin de tour 4 pour les tyrannides. Bon, globalement, là, malheureusement, Horus ne pourra plus rien faire sur son T5, puisqu'il euh, n'y a plus beaucoup d'unités. Et, euh, et puis en, en plus, qui, qui qui est, euh, ce qui est sur la table est plus ou moins engagé au corps à corps. Donc, ça va, être, ça va être très difficile pour lui. Euh, en tout état de cause, je fais une deuxième action psychique au centre de table, euh, ce qui me met 7 points sur ce secondaire-là, donc 4 points de plus. Euh, et euh, j'ai toujours mes 15 points de Wild Westend et je pense pas qu'il sera en mesure… Ah si, il y a peut-être le Sean Shark Bomber qui pourra éventuellement euh, tenter de me tuer le prince. C'est globalement ce qu'il pourra faire pour arracher 5 points, sachant que je suis sur tous les objectifs. J'ai les 6 objectifs de la table et j'ai de l'objectif sécure dessus. Donc, euh, donc voilà, ça fait plaisir. Euh, fin de tour 4 et je vous propose qu'on passe au cinquième et dernier tour de jeu. Allez, je raconte une histoire. Donc euh, bah du coup, c'est pour mes points. J'ai donc euh, à l'overwatch, j'ai fait 9, euh, 9 gaunt, Donc ça me fait 9 points. Enfin 9 points. Ça me fait passer à 90. Donc 9, 9 points euh, de victoire secondaire. Ensuite quart euh, de table, bah là j'ai pas. Mais tu auras à la Mais fin du tour. Mais j'aurai peut-être à la fin du tour. Et, euh, et ensuite, voilà. Le secondaire de ton scénario, il est nulé. Pas, est de, point nulé. De, pas de point de primaire non Pas de point primaire. point de com, t'es à combien Point de com', il m'en reste 3. Donc tu passes à 4 Je passe à 4. On se retrouve après. Tes mouvements. Allez, on commente la phase de mouvement qui a été relativement brève. Voilà, donc mon avion est parti. On va ouais. aller chercher le quart de table et sur, sur, sur, survoler les zones propres. On a fait le G, ça n'a rien fait parce que j'ai tanké avec un énorme 6 de Léviathan. Voilà. Et du coup, euh, on va attaquer euh, la phase de tir. Ici, je ne bougerai rien. J'ai quand même bougé la, le, le Pour garder voilà. le quart de table. Quart de table. C'est propre. l'objet on ne sait jamais. Ouais. C'est un malentendu. Et euh, bah là, globalement, euh, bah, tu auras tes deux points de, de quart de table. Ça, c'est sûr. Et après, l'idée, c'est de me faire perdre 5 points en réussissant à tuer mon, mon prince. C'est ça. Donc pour ça, phase de tir, il va y avoir la séquence de ciblage. Séquence de ciblage, mais je vais plutôt utiliser un, un point de commandement. Ok. Pour euh, cibler euh, bah, mettre un point de ciblage direct. Ok. Tu tombes à voilà. 3 points de com, tu le regagnes sur du 6 Je regagne sur du 6. Ah Oui, donc c'était cadeau. c'était cadeau. Com. Et comme c'était cadeau, je vais euh, recramer euh, point de com pour lancer des 3 points de ciblage. Euh, des 3 points de ciblage. Ouais. Point des de 3 points de ciblage 3 marquets, en ouais. plus. Et donc, il passe à 4. Ok, donc là tu vas sans doute avoir le cinquième palier. Et là j'aimerais avoir le cinquième palier non, et moi, je, vais, va je vais essayer avec mon petit mon petit, euh, mon petit euh, QG ouais. qui tire sur du 2+. Ouais, ça va le faire. Est-ce que j'ai encore le malus là Non, plus de malus. Non, plus de malus, ah bah c'est super, et eh bah nickel. Donc il passe à 5 et ce yes. qui me fait 5, ça veut dire que mes... mmh. ma CT est améliorée de 1 pour ah, tous okay. ceux qui tirent dessus. Je pense qu'il y, a... y a un avion qui a des comptes à régler. Est-ce que tu vas le tuer Vas-y, on le fait dans la foulée. On le fait dans la foulée. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par les missiles. Attention. Ouais, il y a le 3, il passe. Oui. Grâce à ton ciblage. Voilà. Force 7. En du 7, ça passe. Quel, ça passe Un vue à 4. Père-2. Ah C'est raté. Ah. Je prends combien D3. Vas-y. 2. Philopène à 6. Je prends 2 PV, il m'en reste plus que 4 sur le prince. C'est chaud, ça brûle. Ensuite, euh, on attaque les canons à ion. Oui, surchargés, toujours. Toujours. Toujours, toujours. Véron des as euh, Non, là c'est parce que c'est D3, surchargé. Ah oui, pardon, ouais, ouais, donc ah oui, ça fait très bougé, ça, ça fait très 10 tirs. Très uh, 10 tirs. Alors, hop, hop. 10 tirs sur du 3, reroll des as. Il y a des as, il y a des as. C'est pas trop mal. C'est très beau. C'est même très beau. Ça sent le sapin bon pain. Force 8. Sur du 3. Ouh. Ok, un vieux à 4. C'est combien de damage C'est D3. Ok, et eh bah. Ben euh vas-y faites des trois allez si tu fais pas trois as c'est bon 3, bah ouais c'est bon il est mort ok mon prince est mort est-ce qu'il explose non la fin de mon prince je perds donc 5 points là-dessus euh, mais euh, c'était euh, c'était inévitable après tout ce qui nous amène très rapidement à la fin du tour, hein, puisque euh, là-bas, euh, ça n'a pas désengagé. Alors la question, pourquoi n'a pas désengagé Parce qu'éventuellement, pour deux points de com, il pouvait faire le, le fameux stratagème qui vous permet de traverser et, euh, et désengager les figurines à travers, mais tu prends le risque éventuellement de perdre hein, des figurines, ce qui n'est pas éventuellement impactant, mais surtout ce qui était important, c'est qu'il lui restait 4 points de com, et que euh, c'était important pour lui de passer ses ciblages et de garder des rerolls pour éventuellement une reroll à la touche ou à la blesse. Euh, donc, il a préféré garder ses rerolls pour être sûr de, lever le, de soulever le prince parce que le prince lui accordait 5 points alors que les Gaunt, il a fallu en tuer un milliard avec, euh, avec euh, quelques tirs pour, euh, pour réussir à les tuer. Donc, c'était beaucoup plus intéressant de garder les points de com sur cette manœuvre. On arrive globalement à la fin euh, de la phase de tir, ce qui nous amène à la phase de corps à corps. On va faire hors champ les quelques petits taquets dans les broadside qui n'enlèveront pas les broadside. De toute façon, les broadside ne mourront pas et en vérité, on s'en tamponne un peu parce que ça n'a pas d'incidence maintenant sur la partie. Euh, et au niveau du scoring, eh bien, euh, Horus va remettre les quarts de table, puisqu'il a le quart de table ici, dans sa zone, et avec son joli style, il va remettre 2 points. Et, euh, et puis, bah, évidemment, il m'a enlevé 5 points de Wild West End, ce qui clôture le tour 5 des taux, et ce qui nous permet de passer au cinquième et dernier tour de la partie, celui des tyramides. On arrive au cinquième et dernier tour. Je suis... Euh, je crois qu'il me reste plus de points de com. Donc je vais gagner un point de com. Oui parce que j'avais utilisé mon stratagème avec les high. Donc euh, je n'ai plus de points de com. Enfin j'en regagne un. Euh, qui aura une importance capitale qui me permettra éventuellement de... Bah, même pas parce que j'ai une action psy à faire qui passe sur du 3. Donc pour que je la rate, faut que je fasse double as. Et mon neurotrope reroll les as. Donc j'ai une chance sur... Euh, 1300 de faire un doublasse, reroll roll doublasse, c'est la seule chose qui pourrait m'enlever des points. Euh, par contre, au début du tour, enfin à la fin du tour, je mettrai 15 points de primaire puisque globalement, je pourrais pas me faire contester des objectifs que je contrôle déjà euh, sur ma propre phase de jeu. Et, euh, et mon Wild West il sera capé à 10 points puisque Horus bah, a fini sa partie. Donc en vérité, euh, que ce soit ma phase de mouvement, ma phase de tir, euh, tout ça n'a pas d'incidence, le seul jet qui a de l'incidence, c'est le jet de mon neurotrope savoir si je passe de 7 à 12 points de victoire sur cet objectif-là. Je vous propose qu'on le fasse immédiatement tous ensemble. C'est parti. Il est juste là. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Approchez il est juste là. Et donc, est ce qu'il va faire son doublasse Non, il ne oui. fait pas son doublasse. Je mets donc, je finis donc par euh, caper mon secondaire euh, à 12 points, mon secondaire psy. Euh, je cappe mon secondaire du scénario à 14 points et de toute façon les scoring c'est fait à la phase de commande donc c'est fini je l'ai capé à 14 points et je capte mon Wild West End à 10 points je capte mes primaires à 15 points globalement aucune utilité si ce n'est de jeter des dés et puis de rigoler euh, pour euh, finir la partie mais j'espère que voilà bah ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble j'espère que ça vous a plu on passe immédiatement au débrief de la game ainsi qu'à l'annonce des scores C'est donc la fin de ce rapport de bataille euh, d'ores et déjà. Merci à toi, Constantin, pour ben, la partie. Merci à toi, Thoreau. Est-ce que ça t'a plu Ça m'a plu, mais alors un truc. Après, bon… Je la partie goûté, est la partie, doutais, partie doutais, doutais, mais doutais, mais doutais, doutais. est, mais est-ce que tu as passé un bon moment J'ai passé un super moment, euh, je suis bien content d'être venu en Guadeloupe. Ça, c'est cool. Voilà, c'est dommage, je pars bientôt. Alors, la petite anecdote qui est très rigolote, c'est que oui. euh, toi, tu es sur la Guadeloupe dans le cadre professionnel pour trois mois. C'est ça. Et euh, tu fais partie du groupe de tipeurs de la chaîne et euh, quand tu appris qu'il y avait un tournage et que tu là, t'as demandé si tu pouvais venir sur le premier rapport de bataille qu'on a tourné ici avec Sylvain et ses sœurs de bataille. Donc, tu es venu nous filer un coup de main et ça t'a tellement donné envie. Tu as demandé à ton épouse de t'en envoyer les figurines, tu as fait venir tes figurines en colis pour qu'on puisse les jouer aujourd'hui. C'est ça, à mon épouse et un ami aussi parce que forcément, mon épouse euh, savait pas de quoi je parlais. Bah, hein, Mets-moi hein, des drones pas. dans le carton s'il te plaît. C'est ça. <rire> <rire> voilà, donc du coup, ouais, je les ai fait envoyer, ils sont arrivés intacts. On a, trouvé, bien passé. on a trouvé un créneau pour jouer. Voilà. Nickel. Tout est nickel. Bon, bah, super. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu. Ben, merci à toi. Ça fait super merci plaisir. à toi de m'avoir accueilli Et ben, pour cette partie. Hein. Franchement, c'était parfait. Nickel. Tu as été le premier sur la chaîne à tester à manger le supplément Léviathan. Euh, ouais. La partie se finit avec un score de 81 pour les tyrannides à 39 pour les taux. Ouais, 39 pour les taux. Donc, c'est une victoire majeure pour les tyrannides. Euh, ton petit ressenti sur la partie bah bon déjà je savais pas trop comment le prendre parce que bah Tyrannide j'ai pas trop l'habitude de jouer contre. Euh, surtout ta liste, euh, c'est pas une liste qui sort souvent, hein, voilà, euh, on va se l'admettre. Ça vient de sortir donc. Ça vient de sortir. Hormis le double pack de Guard, Voilà, mais le double pack de Guard, euh, voilà. ouais. même ça, je ne l'ai pas encore. Euh, ouais. Je pas encore. Euh, donc je sais pas trop comment l'apprécier. Et non, non. Euh, je pense que j'ai joué pas mal. Au début j'ai joué à distance. Je pense que c'est pas mal avec les Hive Guard par rapport à auto qui ont une, une bonne distance de tir. C'est pas mal. Après, il y a aussi, euh, il y a aussi au bout d'un moment, je me suis dit, il faut quand même que j'avance, il faut quand même qu'on qu avance dans la partie, qu'on bah, on score tout simplement parce que je voyais que j'étais en train de prendre du retard malgré que j'avais la table. Et du coup, euh, j'aurais peut-être pas dû et j'aurais dû tout de suite enlever les malus parce que les malus euh, à la ça, touche… Ça vraiment euh, sur, mis en galère. … sur les taux, bah, ah ouais. il voilà, y, y a pas pire, il n'y a pas pire que ça. Ouais, C'est clair. Et ouais, ça, j'aurais dû, mais je n'avais pas la portée bah, quand, quand je pouvais les voir. Et quand je ne pouvais pas les voir, je n'avais pas la portée ensuite avec mes missiles parce que les SMS c'est 30 pouces, 30 pouces bah, c'est un peu court, 36 ouais. aurait été bien. Peut-être voilà. quand tu auras un codex. Peut-être, de... ah, j'ai entendu qu'en janvier, peut-être. Paraît-il. Paraît-il, d'après euh, les sources euh, des fonds de placard. Euh, bah, j'ai passé ça. aussi une, une bonne partie, très honnêtement, je suis content d'avoir testé ce, ce supplément pour vous les amis. D'ailleurs, je vous invite à tambouriner de pouces blancs, de pouces bleus, de pouces blancs aussi si vous en avez, peu importe. <rire> Vous riez de pouces les amis et de commentaires sous la vidéo ça m'a fait plaisir de sortir de sortir cette armée je mets un point d'honneur vraiment à, à essayer de jouer plein de codex différents pour que vous puissiez vous saucer avec un maximum de rapports de bataille euh, très très cool donc l'armée léviathan puisque maintenant on peut mixer entre la létalité euh, avec les rerolls les bonus etc et on peut aussi mixer ça avec la résilience de la flotte ruche léviathan et on l'a vu le film No Pain 6 euh, pour oui. o, on, a, on a beaucoup aimé qu'il joue Tyrannid sur la chaîne et, euh, et elle, elle le met souvent en avant, c'est que le Finopaina 6 casse beaucoup de séquences en multi-damage et ça a été le cas quand tu as tiré sur les Tyrannid Warriors, quand tu as tiré sur le prince, ça a mis beaucoup de temps à faire tomber. Donc voilà, la partie a jou, a, s'est jouée vraiment en deux séquences, la première qui va jusqu'à ton T3 en fait, oui. puisque euh, moi je, prends le part, je fais le parti pris de ne pas sortir de ma zone tant que les Crisis et le, et le commandeur ne sont pas arrivés. Euh, je pense que pour le coup, c'est une erreur de les avoir mis en fait les deux unités euh, parce que sur ce déploiement-là, quoi qu'il arrive, tu peux assez bien te prémunir des Hive Guard sur les crises. Et, euh, et de toute façon, euh, euh, à partir du moment où je joue comme je l'ai fait, c'est-à-dire en rétention en attendant qu'elles arrivent, elles vont arriver, tuer un truc et derrière, elles vont se faire salver. C'est ce qui s'est passé. Elles sont arrivées, elles ont tué les ah, Gen oui. Sealer, elles les ont tuées propres et c'était limite. C'est limite, j'avais passé le Fino no pain à 5 dessus, j'avais le moins 1 à hit, etc. Donc, en plus, si tu tuais pas les Genstealers, le trade est vraiment pas bon. Voilà. Euh, mmh. Mais là, derrière, tu sais qu'avec la F Guard, au vu du positionnement, j'allais pouvoir derrière te les salver. Euh, et surtout, le commandeur, tu aurais pu te permettre un désengagement plus tir, au, au, euh, au tour crucial, en fait, d'ailleurs, à ton tour 3. Où tu te retrouves bloqué puisque tu perds en fait une séquence de tir avec ta tide et tes broidside et t'as pas pu utiliser, je sais plus, c'est le monde ou le coyon, je me rappelle jamais. C'est le monde pour désengager et tirer ouais. et le coyon pour les relances. Ouais. Et en fait, oui, euh, j'ai pas pu l'utiliser, j'étais un peu trop loin. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai. Et c'est vrai que est, ça surprend, l'armée tyrannide est quand même bien retranchée sur elle-même et ça surprend parce que quand elle sort, elle sort vite, le prince va vite. Les gaunt avec la déferlante, ça bouge de 6 ça advance. Alors, c'est vrai que sur tous mes jets de gaunt, franchement, j'ai été vachement saucé parce que je crois que le premier jet qui me permet d'aller chercher la riptide et les broadside, j'ai fait 5 à l'advance et après sur le dernier jet qui me permet d'aller chercher encore une fois les broadside et le steel, j'ai fait 6 à l'advance. Ouais. Donc, j'ai fait quand même des grosses advances sur les gaunt qui m'ont vraiment beaucoup aidé. J'ai pas raté une seule déferlante, la déferlante était indispensable. Euh, le sort passe très bien avec la nouvelle relique, enfin, le, le, le neurotrop marche très bien avec la nouvelle relique pour le secondaire. Euh, le rituel psy, notamment face à une armée qui n'a pas de dispel et là j'étais en toute aisance sur, sur ce secondaire-là, il me suffisait juste de poser le neurotrop et encore une fois dans la lignée du game plan, j'ai vraiment attendu le tour 3, je sais qu'il me faut 3 tours de psy. J'ai pas de contre-psy, donc j'ai pas de difficulté à les passer, les sorts. C'est juste le positionnement du Neurotrop, donc j'ai préféré attendre le tour 3, euh, que, que, voilà, que, que tout soit bien positionné, qu'on voit la physionomie de la partie pour sortir et venir bah, venir scorer là-dessus. Euh, voilà, mon Royal d'après après, bah, euh, je mets 10 points sur, euh, sur 15, qui est tout à fait, euh, tout à fait réglo. Euh, le secondaire du le secondaire du scénario était plus difficile parce que j'ai un peu dépolarisé et je me suis senti en danger par rapport à ça. T'as eu un flanc où tu étais relativement à l'aise avec tes steals, avec ta ghost skill euh, et tu contrôlais les objectifs et j'avais pas trop de ressources à emmener. Euh, mais les gaunt avec leur grosse advance et la déferlante ont vraiment permis de très vite remonter ça. Donc je, je suis plutôt content. Euh, voilà, très bonne game, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de taux sur la chaîne. Vrai. Ça faisait longtemps que j'avais pas affronté de taux, moi pour ma part. Et, euh, et voilà, ça fait super plaisir. J'espère les amis que euh, vous avez passé un agréablement avec nous, avec nous, et pas un, un moment mou, mais un moment agréable <rire> avec nous. Et euh, si je dis pas de bêtises, tu avais euh, oui. un petit message à passer pour les camarades de Lyon. Ah oui, euh, euh, c'est euh, le, le club de wargame de la pierre dorée avec euh, Raphaël qui l'a créé il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, c'est un, un ami à moi avec qui je jouais à l'époque, qui était avec moi en Alsace. Voilà, euh, il est arrivé à Lyon et il a créé, ses, il a, il a créé ce, ce club de Wargame si jamais. C'est une association Voilà, c'est une voilà. association. Si vous voulez jouer, c'est dans le coin de Lyon, on, on retrouve sur est... part sur Facebook que... euh, il, a, il a un Facebook et puis euh, ben, Raphaël après, euh, voilà, il suffit de, de taper Pierre Doré sur Facebook, vous trouverez. Euh, le club de Wargame, et, euh, et lui est très très bon aussi en, en compétition, meilleur que moi. <rire> meilleur, meilleur, vraiment meilleur. Voilà, non, non, c si jamais vous voulez apprendre à jouer euh, et à jouer euh, avec d'autres gens, c'est vraiment, vraiment top. Voilà, et puis j'en profite pour passer un coucou à Renaud, Johan et Hugo et voilà, tous ceux avec qui je joue tout le temps. Voilà, Peace. Il, voilà. Qu il faut encore le former un petit peu en taux, mais euh... Mais quand le codex va arriver, ça va, ça va sortir du lourd. C'est ça ça, ça, ça devrait refaire comme la V8 normalement. <rire> les amis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous nous retrouvez sur www.creativewargame.fr. Vous avez euh, le lien d'affiliation aussi pour avoir toutes vos figurines à moins 20% chez ma, My Hobby Place, qui est partenaire de la chaîne. Vous avez euh, aussi les liens d'affiliation pour Crank Wargame. Il y a quelqu'un qui est en train de chier dans le bâtiment. <rire> C'est super. C'est super pour les vidéos. Ça. Ah ouais. euh, vous avez aussi lien d'affiliation pour les tapis de la gamme Crank Wargame sur lesquels on a joué. Et euh, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre